Commence cette première partie par le constat ou les constats plutôt. Et euh, la première partie peut-être. Alors, je vais peut-être passer la. Tu préfères avoir la, la télécommande avec toi ou C'est moi qui qui, qui enchaîne. Euh, donc Audrey, euh, première partie déjà, euh, on a. Je, je l'ai dit à l'instant. Euh travaille donc euh, sur la vulnérabilité, un diagnostic de vulnérabilité euh, de, la, de la métropole euh, de, de Brest. Et euh, vulnérabilité, c'est donc euh, euh, déjà savoir un petit peu, euh, euh, en mai 2019, un document donc, euh, qui est diffusé auprès du grand public, mais un travail préparatoire auparavant. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur... Euh, la commande de ce document par la collectivité auprès de, de Energence, euh, et puis euh, quelle était la raison justement de, de lancer ce, ce travail ouais, Effectivement, euh, tout ça part du, en fait, d'un contexte législatif. Hein, on s'inscrit à ce moment-là dans le cadre de la loi transition énergétique pour la croissance verte. À ce moment-là, on est en 2015. Et il va se passer euh, à Paris la COP, la COP 21, et au même moment, en fait, le, le gouvernement travaille à renforcer les compétences des collectivités en matière de politique de transition énergétique et écologique. Et donc, du coup, euh, impose aux collectivités de plus de 20 000 habitants de réaliser ce qu'on appelle un plan climat-air-énergie territorial, euh, qui comprend un certain nombre de domaines d'exploration énergétique, climatique, euh, pollution de l'air, etc. Et un volet aussi vulnérabilité climatique. Et le législateur demande aux collectivités de faire un état des lieux de leur euh, situation de vulnérabilité climatique et de mettre en place une réflexion, une stratégie et des actions pour euh, s'adapter à ce réchauffement climatique. Dans la mesure où ce dérèglement est avéré, euh, il faut à la fois le réduire et toutefois euh, s'y adapter. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le, le contexte d'origine de notre mission. Et nous, comme on travaille à l'Agence de l'énergie et du climat pour les collectivités du territoire du pays de Brest, on a réalisé ce travail pour chaque intercommunalité, donc chaque communauté de communes et brest métropole. Alors ce soir, on va beaucoup parler de, de submersion, d'érosion marine, mais ce, ce diagnostic de vulnérabilité, évidemment, il, il couvre beaucoup d'autres domaines. Hein. Il est beaucoup plus large. Hein. Oui, effectivement. Aujourd'hui, on, on se focalise sur le, le temps qui nous est imparti sur, sur cet aspect littoral. Euh, voilà. Mais effectivement, on a d'autres thématiques euh, euh, Qu'on qu n'abordera pas ce soir, mais qui sont aussi une réalité euh, sur laquelle on doit mettre en place des stratégies de résilience sur les îlots de chaleur, euh, sur l'accès la, la, à la ressource en eau, la sécheresse, etc. Je peux d'ores et déjà vous signaler que ce document, que certains peut-être connaissent déjà d'ailleurs, est en ligne hein, et qu'il peut être consultable sur le site de, de la métropole, Brest Métropole. Euh, Audrey, tu as choisi de nous présenter. Euh, euh, c'est voilà. ces ce diagramme. Que... alors pourquoi en fait il euh, y a une petite photo que, que les prestois connaissent bien hein, c'est le pont de recouvrance et on a la chance euh, d'avoir un, un outil de mesure qui est, qui est important c'est vrai que dès lors qu'on qu est sur de la prospective climatique on a besoin de savoir d'où on part, de savoir où on va et euh, un... c'est vrai qu'il y a, y a souvent cette problématique de se dire oui mais bon euh, le réchauffement climatique le dérèglement climatique, la montée des eaux c'est à l'échelle planétaire, oui mais nous, concrètement, euh, à Pougastel, au Conquet, à Kirema, qu'est-ce qu'il en est vraiment Et on a la chance d'avoir un marégraphe à Brest qui mesure le niveau de la mer depuis longtemps. De la même manière qu'on a aussi euh, une station météo à guy qui, est, qui a des données très précises. Et on se rend compte qu'en fait, depuis 1807, eh ben, on mesure le niveau de la mer en, en continu et qu'on voit clairement que le niveau de la mer augmente et que même cette augmentation aurait tendance à s'accélérer dans les dernières années. Euh, ce qui rejoint en fait les prévisions du GIEC, qui nous dit qu'à horizon 2100, la mer euh, pourrait augmenter jusqu'à 1 mètre. Euh, ce qu'on constate, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, à Brest, euh, en, depuis les années 90, elle a déjà augmenté de 15 cm. Et sur la période euh, en, entière, il faut qu'on s'inscrive dans ce, cette trajectoire de plus 50, plus 60, plus 1 mètre de fait euh, semble être confirmé par le, le dernier rapport, enfin en tout cas le, le document partiel qui a été dévoilé au mois de juin. Du coup, <rire> évidemment, cette accélération de l'élévation euh, du niveau euh, de, de la mer en rade de Brest euh, peut produire quels effets à terme Alors cette euh, la, la problématique, elle est, euh, alors elle est euh, au quotidien, le niveau de la mer euh, augmente pour un certain nombre de raisons. Et la particularité sur laquelle on, on va avoir euh, à être confronté, c'est euh, les phénomènes ponctuels de submersion marine. Voilà. Euh, dès lors que le niveau va pouvoir euh, augmenter brutalement dans le cas de, de tempête. Et là, on s'inscrit directement dans l'aléa de submersion marine. Voilà. Et c'est cette problématique-là euh, que les collectivités ont souhaité euh, pouvoir... Euh, travailler un peu plus en se disant, bon, le niveau de la mer augmente, d'accord. Euh, ce qu'on croise aussi dans les données, c'est que les événements tempétueux vont euh, se poursuivre, voire s'accélérer et leur intensité s'accroître. Euh, et que donc, du coup, dans le, le cadre où on se retrouvera dans ce phénomène de basse pression, de tempête et, euh, et de précipitation, on peut aussi avoir, euh, dans le cas de tempête, des surcotes marines et des submersions ponctuelles de l'ordre de la submersion, ce qu'on appelle le niveau marin centenal, avec un événement à submersion qui se reproduirait généralement tous les 100 ans. Alors on s'est demandé, mais est-ce que cet événement-là, euh, si le niveau de la mer augmente, qu'est-ce qu'il qu qu en est de ce niveau, niveau marin-là Donc on a été chercher de la cartographie qui était à disposition, plus ou moins, et puis euh, on avait des sources de données, des services de l'État, et euh, les collectivités ont aussi souvent des systèmes d'information géographique, notamment avec de la, de la bathymétrie, de, de, de, un niveau de la mer qui est mesuré euh, et qu'on peut pouvoir anticiper grâce à des cartes chômes et à des cartes terrestres. Donc on a fait cet exercice de croisement grâce au service d'information géographique de Brest Métropole. C'est vraiment un travail de prospective. Je passe directement du coup ouais, au voilà. niveau marin alors aujourd'hui, euh, ce qu'on a, le, le, qu a essayé de comprendre, euh, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui le niveau marin centenal, donc dans le cas d'une tempête, d'une un, submersion ponctuelle qui arriverait une fois tous les 100 ans dans le cadre d'une grande tempête, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui euh, à, à Brest et dans la Rade Et donc, on a modélisé le niveau marin centenal actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a une très forte tempête, dans le cadre d'un jour où il y a une grande marée cumulée à des fortes précipitations et des basses pressions atmosphériques, alors on peut avoir des phénomènes ponctuels de submersion sur les quais. On va avoir des paquets de mer qui vont arriver sur les quais. Voilà, C'est un phénomène ponctuel qu'on connaît aujourd'hui, notamment sur la ville de Brest, sur les, les pôles d'air. On voit bien cette réalité que, que chacun connaît dans la mémoire collective. Et puis les bâtiments rouges sont ceux pour lesquels Effectivement, ils, sont, ils peuvent être atteints par des paquets de mer de façon très ponctuelle. Comme on le dit, on est bien dans le cadre d'un événement centenal. Ce n'est pas, pas un niveau constant d'augmentation du niveau de la mer. C'est vraiment un aléa ponctuel. Ça, c'est la situation actuelle. Et si la mer augmente d'un mètre, on a fait ces, cet exercice de cartographie en faisant un plus 30, plus 50, plus 60, plus 80, plus un mètre. Et on voit bien qu'effectivement, euh, la mer va avoir besoin d'une zone de dispersion, qui est assez, euh, assez logique. Donc, on a fait cet exercice un peu, un peu partout sur l'ensemble du littoral du, du pays de Brest. Voilà. Donc, sur chaque commune, en fait, on est reparti d'une carte qui a été faite par les services de l'État après Xintia. Après Xintia, la tempête Xintia, les services de l'État se sont dit qu'il bah, faut qu'on puisse cartographier les zones basses c'est-à-dire ces zones euh, qui sont susceptibles de voir la, la marée euh, se disperser en cas, de, en cas de tempête. Sauf que le, la problématique de ces cartes-là, euh, c'est qu'elles ont pris donc, le niveau marin centenal et pour tenir compte du réchauffement climatique, elles ont augmenté de 20 cm. Mais entre 2013, Xintia, et le travail qu'on a fait donc, en 2000, 2018, 2019, euh, voilà, 20, euh, on s'est dit que probablement, il fallait pouvoir faire un travail de prospective en augmentant pas de 20 cm, mais jusqu'à 1 mètre pour pouvoir euh, envisager euh, ces paquets de mer très ponctuels. Voilà. Et Donc envisager un, un était... plongeon directement de la gare de Brest voilà. Alors là, on vers la est carène. Effectivement, euh, un travail de cartographie prospective. Du... Là, on est vraiment sur, le, sur les éléments de constat. On va quitter un peu ce la rade de Brest, pour un moment, et rejoindre le golfe du Morbihan avec toi Juliette. Le golfe du Morbihan et particulièrement le parc naturel régional du golfe du Morbihan. 100 000 hectares, hein, pratiquement, c'est ça, qui sont considérés comme une des plus belles baies du monde. Le parc naturel, évidemment, réfléchit très tôt à l'interaction aussi des activités humaines et de la présence de la mer, c'est là la petite mer euh, qui, euh, qui rentre dans la terre. Euh, comment vous avez appréhendé cette, cette question justement euh, au sein du, du parc naturel régional euh, pour justement euh, anticiper et peut-être limiter les effets du changement climatique euh, dans cette partie de la Bretagne Oui, alors merci pour l'invitation euh, ce soir. Effectivement, euh, le parc naturel régional, c'est... Euh euh, une collectivité que les gens connaissent euh, souvent pas très bien. Ça a la spécificité en fait, de rassembler euh, chez nous, dans le golfe du Morbihan, euh, 33 communes sur le pourtour du golfe. Donc, pour ceux qui connaissent euh, la presqu'île de Ruisse, on remonte un peu dans les terres et puis sur la partie est, on va jusqu'à euh, Auré, Logmariaquerre, euh, Saint-Philibert. Et dans euh, notre collectivité, on est plusieurs chargés de mission à travailler sur des domaines euh, différents. Euh, Peuvent être transversaux ou euh, l'objectif, en fait, est de tendre vers un développement durable du territoire avec euh, des élus qui définissent des actions euh, pour pour y arriver. Et dans euh, ces structures, donc euh, on est le 50e euh, créé euh, en France et euh, il y en a un pas très loin d'ici qui est le parc national, le parc naturel, pardon, régional d'Armorique qui est le deuxième euh, créé en France euh, aujourd'hui. Et euh, dans euh, nos collectivités, euh, l'objectif, c'est de pouvoir venir en appui. Euh, aux communes sur des sujets qui ne sont euh, pas toujours euh, développés ou approfondis. Et on a commencé à s'intéresser à l'adaptation au changement climatique euh, en 2007. Et c'est notamment par un travail en fait très resserré avec des universitaires et notamment des universitaires de, de l'UBO et euh, plus particulièrement du laboratoire Amur qu'on a été amené à participer à un projet européen qui s'appelait IMCOR l'objectif de ce projet c'était de voir comment sur nos territoires on pouvait euh, développer des stratégies d'adaptation euh, au changement climatique. Donc, il y avait plusieurs pays euh, d'Europe du nord-ouest euh, qui étaient euh, impliqués et ça nous a permis euh, de, de, de réfléchir en fait à des approches euh, méthodologiques sur comment aujourd'hui euh, bah, justement on identifie les enjeux sur nos territoires, comment on essaye de développer des scénarisations, et de se dire bah, finalement, comment aujourd'hui, je pense, l'aménagement du territoire avec euh, un mètre d'eau de plus, avec euh, des canicules qui sont plus fréquentes, avec une raréfaction de l'eau, etc. Et ça nous a amené à travailler en fait, euh, dans des démarches qu'on fait de plus en plus aujourd'hui au sein des collectivités, euh, sur comment on réfléchit euh, le devenir du territoire avec un prisme plus particulier sur euh, les risques côtiers, puisque chez nous, c'est euh, aujourd'hui l'enjeu en fait, euh, majeur qui a été identifié et le prioritaire. Donc ça nous a amené à, à réfléchir, à développer euh, des scénarios d'adaptation euh, pour le golfe du Morbihan, euh, qui ont été documentés, qui sont accessibles sur notre site internet, où pour chacun des scénarios, on s'est dit, voilà, euh, si par exemple je décide de euh, bétonner, ou si à l'inverse je décide de déplacer les enjeux, déplacer les habitations, repenser les déplacements, euh, bah, finalement, qu'est-ce que ça implique en termes de euh, répercussions sur l'environnement, sur euh, les activités économiques, etc. Donc voilà, ça, c'était tout un travail, euh, on va dire, conceptuel, de réflexion plutôt à destination des élus, et euh, comment, voilà, je suis un maire aujourd'hui, et comment je me pose ces questions dans mon PLU, comment aujourd'hui j'anticipe ces questions-là. Et on a senti, euh, voilà, on a pu participer aussi à la COP euh, euh, 21 en 2015, euh, qu'il y avait besoin aussi sur ces enjeux euh, supra de territorialiser et de redescendre à une échelle locale. Et donc, on s'est dit que c'était important de pouvoir aussi aller au contact du terrain, d'interviewer des agriculteurs, des ostréiculteurs des naturalistes, des gens qui, euh, finalement, vivent au quotidien euh, euh, sur le terrain et en contact avec la nature. Près de 200 000 euh, habitants hein, dans ces 33 communes hein, qui, qui, qui oui, constituent et, le euh, parc. Hein. Oui, ça dépend aussi si on parle euh, population... Euh, on va dire euh, permanente ou saisonnière, c'est vrai qu'on a des forts écarts de population. Euh, mais effectivement, on a, euh, on a plusieurs enjeux qui s'entrecroisent, et, et euh, on a fait donc cette démarche de euh, euh, demander aux gens qu'est-ce qu'ils observaient aujourd'hui sur le terrain. Et on a, euh, avec toute la difficulté et euh, les, la, la précaution qu'il faut avoir dans ces euh, remontées de terrain, euh, mais on a, par exemple, des choses qui remontent souvent et qui, je pense, sont partagées euh, à l'échelle de la Bretagne, comme euh, des saisons qu'on euh, qu considère comme moins marquées. Euh, voilà, euh, on a un sentiment que, alors quand je dis « on », c'est euh, les gens euh, du terrain, mais... Euh, des étés a... un peu humides, quoi. Voilà, il y a, y, a, y a moins de froid, euh, ce sentiment un peu que la nature, finalement, elle n'a jamais de repos. Enfin, c'est des choses qu'on n'a pas forcément conscience, mais... Euh, euh, ces périodes de froid où la végétation par exemple est en repos, où les coquillages sont en repos, il y a toute une saisonnalité aussi euh, dans, dans les espèces c'est des choses qui nous remontent euh, du terrain, la question des vents euh, on parlait des tempêtes euh, par exemple, euh, en échangeant avec les ostréiculteurs, beaucoup nous disent euh, on trouve que de plus en plus on a des vents de nor nord-est euh, on a de moins en moins de tempêtes euh, d'ouest, de grosses tempêtes donc là c'est pareil, comme je disais c'est avec toutes les précautions y a question euh, météorologie, météorologie, mais euh, c'est des choses où on observe dans les espèces, euh, par exemple des oiseaux qui restent en, en, comment dire, euh, en migration, qui font des arrêts plus longs euh, en hiver par chez nous, euh, des pêcheurs qui aussi observent des espèces qu'on voyait euh, beaucoup moins par le passé, euh, les balistes, les maigres, c'est des espèces qu'aujourd'hui euh, ils voient de, de manière beaucoup plus fréquente. Euh, signe aussi qui a été observé, c'est par exemple la reproduction des huîtres creuses. Euh, voilà, on est un gros bassin de production euh, au spéicole. Euh, chez nous, on était plutôt dans euh, on va récupérer le naissin, donc euh, ces bébés huîtres euh, qui sont euh, plutôt euh, importés de Charente, euh, de Vendée, euh, de, dans le bassin d'Arcachon, parce qu'en fait, il y a besoin d'une température suffisante pour, euh, pour qu'elles se reproduisent. Et aujourd'hui, euh, les professionnels constatent que finalement, ça capte de plus en plus, c'est-à-dire que euh, ces, ces espèces qui normalement se développent dans des eaux, euh, qui se reproduisent dans des eaux plus chaudes, elles commencent à le faire euh, par chez nous. Donc on a pas mal de signes comme ça qui remontent euh, du terrain et pour rejoindre la question euh, plus spécifiquement de l'élévation du niveau de la mer et des risques côtiers euh, c'est vrai qu'on a des professionnels aussi qui nous disent, bah, voilà par le passé euh, euh, quand par exemple je produis des huîtres il y a des moments où ils ont besoin d'avoir des bassins qu'on appelle des bassins submersibles donc, euh, euh, où on Normalement, la mer n'est pas censée passer par-dessus. Et aujourd'hui, on a euh, des adaptations qui sont faites où euh, les ostriculteurs, bah, petit à petit, euh, remontent d'un parpaing leur bassin. Ou aussi d'autres qui nous disent bon, bah, finalement, euh, les huîtres sont élevées sur, euh, dans des poches, sur des tables, avec une certaine hauteur. Et donc, euh, ils ont besoin aujourd'hui de rehausser en certains endroits parce qu'ils ont l'impression en fait, que, que, que la mer est montée davantage. Et la difficulté aussi dans ces observations, c'est que ce n'est pas des observations qui sont homogènes. Et euh, une des choses qu'on a, alors qui n'est pas une découverte pour beaucoup, mais qu'on a pu souligner dans notre travail en fait, de, de constat, etc., c'est vraiment que cette question euh, du niveau moyen des mers euh, est très variable d'un lieu à l'autre. Et quand on parle euh, d'élévation, la morphologie, on peut avoir des fois sur euh, une même commune, par exemple chez nous, euh, l'Ogmariaquer qui est en entrée de golf avec euh, une façade océanique et une façade en en rivière dorée, eh ben, même les niveaux moyens, on va dire une, une situation euh, stable, statique, on, on a des différences de dizaines de centimètres d'un côté à l'autre. Et donc, c'est des choses qui, euh, voilà, par le travail euh, qu'on fait euh, avec les scientifiques, mais aussi avec les acteurs de terrain, on arrive à remonter comme ça des éléments un peu de, de constat, d'observation. Pour la partie constat, on va peut-être s'arrêter là, à moins que vous avez, tu avais quelque chose à ajouter peut-être. On, on, on. Le, on laissera la parole euh, au public. Euh, Alain Enaf, alors Alain, euh, donc avec le CNRS, euh, l'Umm et, euh, et l'UBO, euh, les observations sont, sont pratiquées depuis depuis longtemps. Il hein, y, y a plusieurs euh, décennies euh, d'observations. Alors principalement du trait côtier, des phénomènes d'érosion, euh, de submersion. Euh, quelles, quelles ont été les les principaux axes pour, pour établir des, des constats, justement, sur euh, l'influence euh, euh, du changement climatique sur, euh, sur cette partie euh, des, des phénomènes côtiers. Alors Avant de, de parler de changement climatique, euh, peut-être qu'on peut simplement s'attarder sur cette notion de risque côtier, hein, là, ce que ça signifie, puisque quelque chose qui mêle finalement de la nature et nécessairement des hommes. Euh, on ne parle de risque que quand euh, il y a un phénomène de la nature qui va impacter des éléments anthropiques, des éléments humains, soit des hommes eux-mêmes, soit des installations humaines. Et ce constat, en fait, fait que très longtemps, enfin, très longtemps, en tout cas, on s'est attardé sur l'aléa, c'est-à-dire quel était le, finalement le, le mécanisme naturel qui générait des problèmes pour les hommes. Et on a essayé de mesurer par toutes sortes de moyens euh, la puissance de ces phénomènes. Et donc ça, c'est un premier constat. Donc on a beaucoup travaillé sur ces affaires-là. Donc ce n'est pas quelque chose qui est récent. Hein. On a des, des décennies de, de, de travaux qui sont réalisés de, de cette manière. Et puis dans les années 70-80, alors c'est une meute qui vient des États-Unis, mais en tout cas, dans les années 70-80, eh on commence à voir que finalement ce qui amène du risque, c'est certes la nature, les phénomènes de la nature, mais aussi tout ce que l'on va exposer finalement aux phénomène de la nature, donc à l'érosion ou à la submersion. Et en fait, cette notion-là, elle a beaucoup d'importance parce que finalement, quand on parle de, euh, de plus en plus de risques, de plus en plus de faits, euh, de catastrophes, par exemple, qui sont des niveaux de risque, pas enfin, plus que du risque, du risque avéré d'ailleurs, euh, et donc des phénomènes qui sont déjà, euh, qui atteignent par exemple un certain niveau de mort, de, de destruction enfin, dans un territoire, eh bien, on a le sentiment que ces éléments-là ne cessent d'augmenter. On, on, on reviendra peut-être à la perception. Ouais, non, non, je ne suis pas sur la perception. Mais quand on, regarde, ouais, quand on regarde, je ne sais plus si euh, sur le littoral, ce qui se passe, eh bien, on, on a deux euh, façons de l'envisager. D'un côté, eh bien, ce sont toutes les aménités qui sont apportées par ce littoral et tout le monde en profite, j'imagine, autour de la rade de Brest et sur les territoires voisins, ici, en termes de plage, de pêche ou autre chose que l'on peut faire sur, la, sur les plages, y compris vivre sur le bord du, de mer en oubliant finalement que ce qui fait la particularité du littoral, c'est aussi que c'est un espace qui est soumis à euh, des aléas, en tout cas des phénomènes de la nature, qui sont l'érosion, l'érosion des plages, l'érosion des cordons de, de, de l'érosion euh, des falaises aussi, qui sont irréversibles, alors que, que, que les plages éventuellement peuvent euh, de re revenir à, à, à on dire, en ré réengraisser en tout cas. Et ces éléments-là, en fait, sont toujours euh, ambivalents, et euh, pour autant, on continue d'amener, d'apporter, d'exposer de plus en plus d'éléments sur le bord de mer. Et si on passe à la deuxième diapositive, en tout cas, eh bon, c'est pas grave. En tout cas, si l'on... Euh, donc, pas grave, il manque une, une diapositive. Si l'on constate, en tout cas, au cours des dernières décennies, euh, ce qui a pu se produire en termes de dommages côté c'est-à-dire en fait, euh, liés aux effets de l'érosion et de la submersion sur, le sur les territoires côtés, on voit qu'ils ne sont que exponentielle en croissance, C'est-à-dire qu'on a en permanence une augmentation, on a des données qui ont été récupérées auprès des archives, des journaux, etc., qui ont permis de montrer que depuis la fin du XVIIe siècle jusqu'à nos jours, on n'a que de l'augmentation des dommages. Alors ça pose question parce que ça veut dire que les tempêtes qu'on vivait au XVIIe siècle, ou à la fin du XVIIIe siècle, hein, elles étaient moins importantes que celles que l'on connaît maintenant, soit en termes de puissance, soit en termes de fréquence. Alors a priori, on n'a rien qui permet de nous dire le contraire. Et donc, ça sûr. vient <rire> Ouais, ouais, ouais euh, c'est ouais, perdu dans les dans ah, les diapos. Ouais, c'est pas très grave. Pas très grave. En fait, donc ce constat-là amène à dire, bah, finalement, en, en nombre de tempêtes, en nombre de, de, de en puissance de ces tempêtes, finalement, ce que l'on observe, c'est plutôt des périodes qui sont très tempétueuses, d'où ils le sont moins, au cours de ces, dernières, de ces derniers siècles. Et donc l'explication de ces risques surtout de ces éléments qui sont endommagés, elle ne vient pas des de la nature, mais parce qu'elles viennent de ce que l'on expose de plus en plus sur le littoral. Donc c'est tout ce que l'on appelle les enjeux, tu en as parlé Juliette tout à l'heure, hein. tous ces enjeux qui ne cessent de croître sur le littoral, que ce soit du résidentiel, que ce soit aussi des entreprises, on l'a vu à travers le, le cas du port de Brest, que ce soit Colbert et sur le Vieux Port, hein. euh, que ce soit aussi euh, des euh, installations conchilicoles, en fait on n'a jamais arrêté de démultiplier ces enjeux-là. Et donc, forcément, il faut s'attendre, même si l'on conserve le même niveau en fait, enfin, de puissance de ces éléments qui engendrent de l'érosion et de la submersion, à avoir de plus en plus de dommages, de dégâts qui soient générés sur le littoral. Et donc, c'est ça le constat que l'on fait. C'est dommage que ça ne passe pas, parce que je voudrais montrer les belles courbes, en tout cas, euh, que l'on peut montrer à, à, à travers ces, ces données-là. Et ça veut dire, en fait, que ont produit un territoire littoral qui est un territoire de plus en plus à risque, voire haut risque, à force de cumuler Alors, des choses, des éléments, des hommes aussi, qui vivent le bord de mer, avec en plus pour les pays occidentaux cette, cette particularité que les enjeux qui sont exposés euh, n'ont cessé de, de s'enchérir en termes de valeur financière hein, au cours du temps. C'est une maison même quelle maison que vous prenez sur le bord de mer est la même que vous prenez au coin fond des monts d'arrêt vous ne la vendrez pas de la même manière pas avec le même prix bien entendu le bord de mer est quelque chose qui enchérit naturellement le prix des objets tout le que l'on peut faire par rapport à C'est une augmentation du rythme en fait et de la, de la fréquence finalement de ces fameux impacts euh, qui, qui est à noter finalement. Exactement, c'est-à-dire que là où une maison allait être endommagée, on va dire euh, au début du 19e siècle, maintenant on en a construit une vingtaine ou une centaine, et donc c'est toutes ces maisons qui risquent d'être endommagées, et donc forcément bah, le coût hein, de ces éléments-là euh, est amplifié, ou aussi la peur que l'on peut avoir vis-à-vis -vis de, ces, de ces phénomènes de la neige. Peut-être avez-vous des questions, puisqu'on arrive au termes de cette première partie, sur euh, notamment euh, le constat, les, les constats, est-ce que euh, l'élévation euh, des niveaux d'eau, est-ce euh, que la, la récurrence euh, des événements euh, euh, climatiques violents peuvent peut-être euh, amener quelques questions Oui. Il y a un micro qui peut vous être acheminer pour que tout le monde puisse entendre votre question des deux côtés vous serez en stéréo il doit, il doit être éteint ouais. oui bonsoir et merci euh, ma question est la suivante donc c'est suite à ce que vous nous avez montré en, en tout début de, de conférence cette cartographie donc qui a été dressée après Xintia, euh, s'agissant des zones basses littorales et qui donc euh, euh, cartographie donc des zones d'aléa fort moyen et liées au, au réchauffement climatique euh, je crois que le code de l'urbanisme s'appuie sur cette cartographie et donc, euh, je voulais savoir donc, euh, dans quelle mesure, enfin, comment est-ce qu'il faut considérer les, les projets d'aménagement et immobilier qui, aujourd'hui, sont délivrés sur ces zones, qui sont donc euh, euh, submercis, par exemple, au titre des aléas moyens, en sachant que la cartographie s'appuie sur des données du GIEC qui sont aujourd'hui euh, largement euh, dépassées dans le mauvais sens. Oui, dans le mauvais sens, comme vous dites, effectivement, les... Les prévisions qui ont été réalisées donc, datent de, du, des, des dramatiques conséquences de la tempête Xintia en 2013. L'État, à ce moment-là, fait ses cartes de zone basse. On en a beaucoup dans le Finistère, donc, avec ce niveau euh, qui a été euh, réévalué à 20 cm pour tenir compte effectivement euh, du dérèglement climatique. Aujourd'hui, euh, ce sont les cartes qui sont, en termes de documents juridiques, ce sont celles qu'on font sont celles sur lesquelles s'appuient euh, les documents d'urbanisme, les PLU, pour réaliser la réglementation. Le travail que vous avez vu là, par contre, euh, comme je l'ai dit, est un travail de prospective euh, qui n'a pas euh, valeur de document juridique. C'est un outil euh, de prospective, de sensibilisation et effectivement de projection euh, dans l'espace pour se rendre compte de qu'est-ce que serait un gros paquet de mer. D'aléas de submersion ponctuelle euh, à plus 50, 60, 80 cm. Évidemment, euh, c'est un document qui a vocation à être un outil de sensibilisation des décideurs euh, pour pouvoir euh, anticiper dans leur euh, document d'urbanisme. Mais aujourd'hui, le document réglementaire légal, c'est celui euh, de la DDTM avec les zones basses euh, post-Xintia. On a interrogé les services de l'État. Effectivement, euh, ils encouragent fortement les collectivités à actualiser ces cartes sur leur territoire, sachant que eux, en termes de, de réactualisation euh, au niveau des, des directions départementales, ce n'était pas au programme il euh, y, y a deux ans. Ça, ça peut évoluer, euh, mais en tout cas pour l'instant, euh, ce n'était pas, euh, pas évoqué de, re, de réactualiser ces cartes. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait ce travail-là. là-haut. Oui, bonjour, j'avais deux questions, en fait, une qui va dans, dans le même sens pour... Alors, je n'ai pas les prénoms, ils ne sont, ils sont pas affichés, donc pour euh, Madame qui travaille dans le golfe du Morbihan. Pour Juliette savoir, euh, Voilà. Euh, pour savoir euh, quel type d'évolution euh, du plan local d'urbanisme justement ont pu être mis en place ou pas, voilà, vous en parliez dans votre, dans votre présentation. Euh, et ensuite, ma question était plus pour la, la rade de Brest, on a bien vu que vous avez fait évoluer le scénario en passant de 20 cm à, à 1 mètre, mais est-ce qu'on reste toujours sur un risque centenal, euh, euh, ou est-ce que le risque euh, risque d'être plus fréquent aussi, comme ça avait l'air d'être évoqué dans votre, dans votre présentation euh, à la fin C'est-à-dire que euh, est-ce que euh, les, les, les tempêtes, justement, sont plus violentes, sont plus fréquentes, et ce risque euh, d'arriver plus plus fréquemment Alors, peut-être... Euh... Je vais juste du coup, conclure sur la partie Rade de Brest, effectivement. Euh, donc euh, Oui, le, on l'a fait sur l'événement centenal, qui par définition n'arrive qu'une fois tous les 100 ans. Mais ce qui semble aussi se confirmer, c'est que l'événement centenal va probablement avoir une occurrence plus fréquente. Il faut aussi supposer que, que le, le dépassement, euh, l'aléa summation, revienne plus souvent que tous les 100 ans. A priori, c'est ce sur quoi... Euh, il faut aussi rester vigilant. Et du coup, pour la question sur le lien avec les PLU et comment on l'intègre aujourd'hui, on a fait un travail avec cinq communes du Golfe, euh, de, dans le même esprit, de cartographie en fait, où sont les problématiques. Euh, en s'appuyant sur les cartes des zones basses, mais aussi avec un scénario parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde qu'on est plutôt sur la tendance à plus 1 mètre à 2100 euh, Et on a essayé de réfléchir en, fait, euh, en s'appuyant sur un outil que j'évoquerai un peu plus en détail euh, après. Euh, finalement, euh, en fonction des endroits qui étaient identifiés, quelles questions on se pose, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment, en fait, d'essayer déjà de trouver des solutions euh, qu'on pourrait intégrer dans euh, les PLU. Ce qu'on a constaté aussi, et euh, enfin, je pense que ce ne sera pas forcément une surprise, mais c'est que ces questions climatiques ne sont pas forcément toujours euh, sur le haut de la pile des priorités euh, dans les collectivités, et que euh, dans les communes qu'on a pu euh, accompagner, euh, il y avait aussi cette difficulté euh, de réussir euh, finalement à embarquer euh, tout le conseil municipal, l'ensemble des élus, euh, en disant, bah, finalement, euh, aujourd'hui, on est sur de la prospective, on est sur du temps long, alors pour certains, ça peut paraître un peu... Euh, voilà, on, comme c'était euh, évoqué euh, pendant l'improvisation, euh, on a le temps. Euh, donc euh, aujourd'hui, on est arrivé euh, à ça et on a développé, et j'y reviendrai aussi après, mais euh, des documents en fait, qui euh, euh, proposent aux élus des rédactions euh, qui peuvent être faites dans les PLU aujourd'hui et qui intègrent euh, finalement ces enjeux et qui permettent aujourd'hui, euh, dès à présent, de, de mettre de l'adaptation dans les documents d'urbanisme. On va... Peut-être enchaîner sur la deuxième partie. Gardez vos questions, on pourra toujours les poser à la fin. Euh, sur la partie perception aussi, puisque on a abordé cette question du, des observations, du constat. Alors évidemment, il y a, il y a la question de la perception de, de, de, cette, de ce changement. Euh, Audrey, au sein euh, donc de hein, et, et, et avec ce, ce diagnostic de vulnérabilité, c'est accompagné aussi euh, ben le, le L'interrogation sur qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité, finalement. Et euh, on en arrive finalement à, à se poser la question de comment on perçoit l'événement qui, qui, qui s'annonce ou qui se, qui se préfigure avec le, le changement climatique. Ça Alors effectivement, la, quand on a fait ce travail-là de, de diagnostic, euh, on a d'abord commencé par collecter de la donnée, par inventorier le nombre de catastrophes naturelles de déclarations de catastrophes naturelles, les articles de presse, etc. Et effectivement, à ce moment-là, ça fait aussi appel à, à, notre, à notre mémoire collective et à notre capacité à retenir ou pas l'événement, aussi brutal soit-il. Et c'est vrai qu'il y a des, des, des psychologues, des sociologues qui travaillent sur, sur les phénomènes comme ça de catastrophes climatiques parce qu'il y, euh, y a un vrai processus de, de choc euh, qui se produit dans ces cas-là. Et euh, il semblerait que nos, nos, nos, nos mémoires de mammifères soient programmées euh, dans une logique de, de, de survivalisme pour euh, oublier rapidement euh, cette mauvaise chose qui nous est arrivée. C'est un, euh, un peu le problème de la, de la résilience, c'est le, le risque de l'oubli. Et c'est pour ça qu'il y a des territoires qui mettent en place euh, euh, des expositions ou bien des photos qu'on va prendre d'un même lieu dans deux contextes euh, météorologiques très différents. Une, une plage en pleine tempête et puis la même euh, en été avec une plage complètement calme, de façon à pouvoir se rendre compte qu'un même lieu peut, euh, euh, peut avoir euh, un paysage complètement différent et qu'il faut quand même garder tout ça à l'esprit. Oui, Ici, vous avez le, le bas de la... Le bas de recouvrance à Brest où on voit le en juillet 2014 donc le le, le bas de est complètement inondé et le en fait le, le tramway vient vient juste d'être mis en service en fait mais effectivement il euh, y a eu des pluies euh, importantes et donc c'est arrivé et évidemment n'est pas prévu mais euh, euh, voilà est-ce que c'était vraiment anticipable ou pas enfin voilà peut-être garder à l'esprit de ça euh, des tempêtes voilà en plein mois de mars euh, voilà toutes les les terrasses qui ont été détruites donc là ça c'est aussi ça interroge la capacité de ben, d'adaptation concrètement de, de des bâtiments des infrastructures voilà, voilà. Et puis, alors bah ben, toujours ces, ces photos de plus en plus incroyables ce, ce tourisme de la vague du week-end tempête qu'on vient voir chercher la plus belle la plus belle vague la plus impressionnante et effectivement avec des records record de 17 mètres, de 23 mètres. Euh, voilà, les grandes tempêtes de 2014 ont été des tempêtes euh, particulièrement importantes avec des, des vagues de, de 20, 23 mètres de haut. Et, euh, et puis la photo prise euh, euh, récemment donc de la, la fameuse photo de, de Poséidon euh, lors de la tempête Justine. donc On voit qu'il y a quand même aussi cette, euh, cette attirance qu'on a pour ce danger et cette, ces, ces, ces, ces, ces tempêtes qui sont... Euh, sont terribles et qui sont terriblement euh, passionnantes à observer, Donc, avec toute la, la dangerosité qu'elles qu comportent. Euh, voilà, C'est vrai que derrière la, la vulnérabilité climatique, il y a cette conscience profonde de l'humain de se savoir très vulnérable et en même temps euh, complètement fasciné par euh, cette force de la nature. Et Juliette, au sein du parc euh, du Golfe du Morbihan, donc sur les 33 communes, là euh, presque 200 000 habitants concernés, Alors, euh, comment vous avez abordé vous, euh, cette euh, perception des, des changements climatiques Est-ce que, euh, au même titre qu'il y a eu un travail d'échange pour euh, dresser un constat, est-ce que vous avez aussi sondé un petit peu les populations pour connaître justement cette perception de, de, de l'aléa climatique et des, des changements eh bien, effectivement, quand on a voulu, en, dans le cadre du projet IMCOR que j'évoquais tout à l'heure, euh, euh, réfléchir à comment on pouvait euh, penser, euh, anticiper et essayer d'adapter notre territoire, on s'est dit que c'était important d'avoir euh, euh, justement cette perception, ce ressenti de la population. Donc, on a mené une enquête euh, sur à peu près plus de. On était à 1000, 1060 habitants, je crois. Euh, euh, qu'on a questionné euh, sur euh, est-ce que le changement climatique, pour vous, euh, c'est une réalité voilà, On est en 2009, donc je pense qu'aujourd'hui, on ferait pas l'enquête la... forcément de la même manière. Mais voilà, est-ce que c'est une réalité Est-ce que vous avez l'impression, euh, aujourd'hui, d'en dans... ressentir les effets euh, au niveau local euh, Finalement, on les a interrogés aussi sur comment euh, euh, ils pensent qu'il faudrait agir, voilà, quel levier d'action on pourrait euh, mobiliser. Et donc, euh, sur les... Les 1000 enquêtés, en gros, euh, 99% des personnes avaient déjà entendu euh, parler du changement climatique, c'est rassurant. Pour 98% d'entre eux, euh, c'était une réalité. Et on descendait à 64% pour qui euh, c'était une réalité locale, euh, ressentie euh, à l'échelle du Golfe. Et donc, euh, sur euh, finalement, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment on pourrait agir, euh, dans quelle temporalité euh, on était sur 10% pour qui c'était une menace réelle et rapide et pour lesquelles il était vraiment important d'agir euh, au plus vite, donc en 2009. Et 45% pour qui c'était une réalité, mais finalement on pouvait se donner le temps. Euh, donc c'est un premier constat. On aimerait bien aujourd'hui pouvoir refaire euh, euh, cette enquête pour voir justement comment euh, les... Les perceptions évoluent aussi, du fait qu'on parle de plus en plus, euh, que euh, réglementairement aussi, il euh, y a de plus en plus d'outils euh, qui vont dans le sens de l'intégration euh, des problématiques climatiques aujourd'hui. J'avais juste envie de, de partager les réflexions qu a, voilà, que toute cette démarche nous a permis aussi d'approfondir, de, de, notamment sur la perception que à chaque fois, c'est des phénomènes qui sont très complexes. Quand on parle de changement climatique... Euh, ça interagit aussi avec les autres changements globaux, la perte de biodiversité. Euh, on a tendance parfois à les dissocier, mais finalement c'est un même problème. Donc euh, Il y a l'artificialisation des sols, la problématique de qualité de l'eau, de l'air, etc. Et quand on parle de perception d'un changement, euh, tout à l'heure on évoquait, euh, souvent re ça revient aussi la problématique que c'est de la météorologie et on reste dans des euh, variations qui sont naturelles. Ou est-ce que euh, ce changement que je perçois, je peux véritablement l'attribuer au changement climatique Et très souvent, on a des gens qui sont euh, aussi euh, sur cette question de légitimité. Finalement, j'observe ça, mais euh, moi, je suis tout Enfin, Comment euh, j'arrive à prendre du recul Et euh, la difficulté, c'est qu'on a la science euh, qui avance euh, à un rythme et on a des données euh, qui se consolident euh, énormément avec cette vision euh, très locale. Euh, mais euh, plus on descend euh, d'échelle et qu'on arrive au local, et plus ces perturbations, j'ai envie de dire, plus il y a de bruit, et plus c'est difficile à, à isoler. Donc il y a cette question de la légitimité, et ce, qu évoqué, euh, ce qui a été évoqué juste avant euh, aussi, c'est que ça réfère souvent aussi à une mémoire. Euh, finalement, euh, j'ai une anecdote où, en échangeant euh, au sein d'une famille austréicole, euh, ce euh, n'est pas toujours aussi une question euh, de génération, euh, mais voilà, je discutais avec le fils, euh, qui est pardon euh, à 100%, et puis je réchangeais avec le père, euh, qui lui avait une vision euh, complètement différente et qui me disait « non, mais moi j'ai observé ça, j'ai vu ça, je vois que les choses elles changent ». Et c'est aussi la question euh, bah, « qu'est-ce qu'on prend ?» Finalement, on est tous avec euh, euh, finalement, notre euh, formation, euh, nos expériences euh, personnelles. Et donc euh, si euh, ces changements, ces évolutions, elles ne sont pas euh, notées, enregistrées, partagées, euh, bah, finalement on a du mal aussi euh, à les analyser. Et quand on a échangé avec des agriculteurs, et, euh, etc., on s'est rendu compte aussi de, du fait que de plus en plus, on est déconnecté de cette nature. On a, quand je dis « on euh, », on tout le monde, on, on est la tête dans le guidon, on prend le temps d'observer, comme euh, parfois c'était peut-être un peu plus le cas euh, par le passé. Et euh, bah voilà, est, cette habitude d'observer, elle est, elle est vraiment importante pour percevoir ces changements. Et donc aujourd'hui, on voit ces démarches qui sur aussi plus d'implication des habitants, plus d'implication de plus en plus, il y a les démarches d'atlas communaux de la biodiversité, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ou des sentinelles du climat. Enfin, voilà, c'est des choses aussi qui permettent d'aller dans, dans le sens et de démultiplier la connaissance. Alain. Euh... Au, au sein du, du programme euh, Risque, il y a aussi euh, justement prise en compte, euh, de, il y a, a d'ailleurs euh, certaines participations euh, citoyennes aussi euh, sur lesquelles vous vous basez Alors pas encore. Donc euh, Osirisque c'est l'observatoire dans lequel enfin, on a mis en place il y a 5-6 ans à peu près, qui est un observatoire en fait, des risques côtiers dans lequel en fait, euh, on n'a pas intégré encore le citoyen, mais ce sont des perspectives que l'on imagine pouvoir faire assez rapidement désormais et pour lesquels, en fait, on, on est parti du constat que d'avoir un super... Je crois que je l'ai retrouvé. Je vous prie de m'excuser, j'ai un petit peu remodelé le, le diapo cet après-midi, et j'ai dû switcher. Mille, mille excuses. Voilà, vous avez le temps de regarder un petit peu cette image-là. On est... peut peut-être re revenir, du oui, coup, très euh, rapidement, mais je suis désolé. Hein, mais... Donc, une cartographie de tout ce que l'on trouve dans les archives, dans les journaux, de ces dommages qui sont générés par l'érosion et la submersion sur la région Bretagne, pas spécifiquement sur la rade de Brest. J'aurais pu faire un zoom. Euh, C'est pas forcément l'endroit d'ailleurs où il y en a le plus hein, dans, dans ces archives, mais peu importe. Au total, on est à près de 8000 entrées euh, actuellement. 17, fin 17e, je ne sais plus ce que je vous ai mis, 1790-2021. On a d'autres plus anciens, mais après, il y a beaucoup de lacunes. Et puis, derrière, donc, il y a la représentation graphique en termes de puissance, donc, que j'appelle moi la magnitude de ces phénomènes, érosion-submersion qui est déterminé, alors avec un tas d'indicateurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, les chiffres qui sont sur les courbes correspondent aux dates, et on a noté ici les grands phénomènes. Et donc ce que l'on voit, alors on va commencer en 1880 à peu près, ou 1850, euh, on a à peu près une série continue, qui nous montre surtout que l'on n'a pas de phénomène particulièrement marquant, hormis quelques tempêtes particulières, hein, qui ressortent pour la fin du 20e et le début du, du 21e siècle. Donc, c'est très comparable sur euh, l'ensemble de, des décennies. Et de ce point de vue-là, on peut comparer avec ce qui se produit euh, comment dire, en termes d'augmentation ici, d'impact sur les enjeux euh, exposés. 112 au, au 18 siècle, on n'a pas grand-chose comme information. Euh, euh, en, au 19e, 809, on passe à 2000 et des brouettes au 20e, et on a déjà doublé pour ce qui est du début du 20, 21e siècle. Hein, que l'on avait au 20 e Et c'est bien parce que l'on a aussi une démultiplication de ces enjeux qu'évidemment, on est euh, avec ces impacts qui ne cessent de croître. Je n'ai pas à la limite pour la suite, j'ai envie de dire, si on continue, si on persiste avec ce qui nous attend du point de vue des changements, des changements, finalement, on continuera d'aller dans le même sens. Alors, si on en revient à la question oui. euh, du, de la perception, du coup, Audrey disait notre capacité à, à oublier. Là, euh, on remonte à 1790, forcément. C'est un peu compliqué de, Alors, de garder en mémoire euh, cette, cette, ce traîne, cette, cette tendance. Oui. Et, et pour autant, euh, comment vous, vous essayez de justement travailler sur euh, cette perception Alors, plusieurs façons de faire. La première façon, c'est effectivement bah, de rendre public de l'information que l'on a collectée. Ce n'est pas tout à fait en cours, ça va le, de, le devenir. Euh, sous peu, ça prend du temps, euh, donc oui. rendre euh, disponible cette information. Euh, rappelez aussi qu'il n'y a pas très longtemps, on parlait de 2013-2014, c'est un hiver un peu particulier euh, qu'on qu a connu. Je pense que à peu près tout le monde l'a encore en tête, hein, cet hiver-là. On n'a pas arrêté de voir des vent de se dérouler, en fait, et également hein, qui sont déroulés durant l'hiver. On a sans doute oublié 1989-90, qui était une, un hiver à peu près équivalent. Et pourtant, ce n'est pas si vieux. Pas non plus, euh, on ne remonte pas au, au, au, au, au, à, la, au, à la fin du, du, du 19e ou, ou du 18e siècle. Mais on a déjà oublié. Et à vrai dire, il y avait quelque chose qui était intéressant du, de ce point de vue-là. En 2013-2014, les dommages générés par l'érosion et la submersion sur tous les littoraux de, de France, hein, euh, Golfe de Gascogne et Manche, mer du Nord, euh, ont été suivis l'année euh, suivante, en 2015, des plus grandes marées. que l'on avait pour... La période. Donc, on a dû monter avec des coefficients proches proche de 119, si dis pas de bêtises. En mars 2000, 2015, à Saint-Malo, toutes les télés étaient prêtes à voir l'inondation de la ville. Le, vraiment le, la catastrophe qui allait se dérouler. Toutes les télés, il y avait un monde de fous. D'ailleurs, Saint-Malo vendait son image avec cette catastrophe qui allait survenir. Comme quoi, on est un peu, un peu furieux quand même d'aller voir ce genre de phénomène. Bon, pas de bol, anticyclone, pas de, pas de houle, la mer est montée effectivement, parce que la marée l'a fait monter, mais elle a à peine débordé des quais, pas de vagues dessus. Bon. Le spectacle était terminé et on avait complètement oublié les tempêtes de l'année précédente. Et ça, c'est assez intéressant, parce que euh, ça veut dire qu'on a vite, on a toujours cette ambivalence entre les deux euh, les images de la mer que l'on voit, celle de l'été où on passe son temps à se reposer sur, le, sur la plage, enfin, on ne fait pas ça, mais c'est une image un peu d'épinal que l'on peut proposer. Et puis celle de la tempête de l'hiver, où aussi on va voir aussi mais qui est quand même quelque chose d'assez violent. Et ça, en fait, on essaie de le considérer dans l'observatoire Osiris, l'observatoire intégré des risques côtiers, à travers donc une observation qui porte forcément sur les aléas. On les mesure, on mesure le recul des plages, on mesure les immersions. On mesure également les enjeux, comment ils évoluent sur les territoires. On mesure aussi les mesures de gestion qui sont prises. Comment on gère finalement ces problèmes de risque Et puis enfin, on mesure ce qui se passe dans la tête des gens. Alors ça, ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas du tout mon domaine. Hein. C'est euh, les psychologues de l'environnement qui font ces, ces, ces mesures. Et ça se passe sous la forme d'entretien, d'enquête que l'on mène auprès des gens, sans leur dire que l'on va faire une enquête sur les risques côtiers. On les amène progressivement, pour les territoires côtiers en tout cas, à dire qu'ils ont comme sentiment par rapport à ces risques côtiers, Qu'est-ce qu'ils pensent Et c'est assez étonnant parce que, pour certains, c'est la priorité, il les gérer. Et quelquefois, ce sont des gens qui vivent à 2, 3 km du bord de mer qui donnent cette réponse -là. Et pour d'autres, qui vivent véritablement dans des endroits que l'on sait submersibles, mais pas dans 10 ans ou 100 ans, déjà submersibles, Et bien pour eux, finalement, ce qui va être les premiers dangers auxquels ils vont penser, c'est la délinquance des jeunes, dans le cours le ou bien euh, le, dire, la casserole de lait qu'on a laissée sur le feu et il y a des gamins qui tournent autour de la, dans la cuisine, en tout cas, qui jouent et qui vont faire des bêtises, certainement. Voilà les dangers auxquels ils pensent et ils n'ont même pas conscience, enfin pas conscience en tout cas, euh, que, que, que ces dangers-là existent. Et donc, c'est euh, par les représentations sociales, en tout cas, que l'on essaie de comprendre la façon par laquelle les gens perçoivent ces dangers, ces menaces potentiellement. Et surtout, euh, ce que l'on essaie de voir à travers cette, euh, dire, ce sondage que l'on fait dans les pays, c'est de savoir euh, finalement ce qu'on va leur imposer comme mesure parce qu'on sait que le territoire est dangereux, qui peut aller par exemple jusqu'à la délocalisation des gens, hein, leur dire c'est trop dangereux, vous ne pouvez plus continuer à vivre là, il faut partir, ça arrive, c'est assez rare en France, mais ça arrive. Et bien Est-ce que ces gens sont prêts à entendre cette information Or, s'ils n'ont pas fait de lien, enfin, si le risque, en tout cas, n'est pas celui que nous, on imagine, le risque côtier d'érosion euh, ou d'érosion, eh bien, ça sera d'autant plus difficile. Pour l'intérêt, en tout cas, d'avoir cette approche qui porte sur les quatre composantes de ce que nous, on appelle la vulnérabilité, les, en, les aléas, les enjeux qui sont menacés, toutes les mesures de gestion qui sont prises en compte, et bien entendu, la façon par laquelle les gens se représentent. En dehors de ça, ça... On a du mal à comprendre ce qu'est la vulnérabilité des territoires. Notre capacité à oublier, euh, la manière dont on perçoit les événements, est-ce que ça vous amène euh, à poser quelques questions à nos intervenants Est-ce que vous voulez euh, approfondir un petit peu sur euh, l'une ou l'autre euh, de ces questions Ou est-ce qu'on aborde directement Oui, il oui, y a les cas extrêmes avec les gens qui vivent à 15 km de la mer et qui ont peur de ce que, ce que vont donner l'élévation du niveau de la mer et l'érosion. Et l'autre cas, les gens qui n'ont pas conscience, mais entre les deux, il y a aussi des gens qui ont conscience et ils en ont d'autant plus conscience, qu'ils sont confrontés tous les jours, au moins, au moins pendant l'hiver. Et là, effectivement, les réactions, elles sont vives souvent avec cette nécessité qu'on demande, euh, en tout cas aux, aux collectivités, que de régler le problème. Et ah, le, le règlement du problème, il passe souvent par des ouvrages que l'on veut mettre en place pour préserver la propriété, préserver euh, les acquis, et avec des mentionnements qui, quelquefois, sont tellement importants que l'on sait que ce que l'on va protéger coûte moins cher que ce que l'on va mettre comme structure de protection. Donc, euh, oui, mais effectivement, oui, oui, il y a oui, mais, surtout quand euh, les tempêtes viennent de passer à... En fin d'été c'est souvent moins d'autres questions sur euh, ce volet euh, perception justement euh, du changement de, de l'influence euh, du changement climatique sur euh, la manière dont justement on peut appréhender euh, les changements à venir on va peut-être du coup passer à, à cette euh, troisième partie alors la troisième partie c'est les actions les solutions effectivement on a fait le constat, on a euh, des perceptions euh, et puis après, il faut évidemment euh, imaginer l'avenir. Alors, euh, ça passe par euh, bah, beaucoup d'actions, euh, notamment sur des plans dont on a déjà euh, quelque part évoqué hein, l'existence, euh, les différents plans d'aménagement. Euh, au sein de Energence, finalement, le, le diagnostic de vulnérabilité s'est aussi prolongé sans doute par... Euh, euh, ben, des préconisations ou au moins des, des propositions Oui, effectivement, le, la, la logique de la réalisation donc, de, ces, de ces plans climat, air, énergie territoriaux, c'est de faire un diagnostic, mettre en place une stratégie et que ça débouche sur des actions. Et donc, effectivement, la collectivité, elle met en place des actions, donc, y compris d'adaptation au changement climatique. Donc, dans le cadre de Brest Métropole, euh, Brest-Montropole a fait son processus donc, de, de plan programme en euh, 2019-2020 et donc a arrêté un certain nombre d'actions à conduire en termes d'adaptation au changement climatique avec une grande euh, spécificité, c'est que quand euh, la collectivité pilote sa politique, elle le fait aussi en partenariat avec euh, un certain nombre de structures. Voilà, donc quand on est sur... Euh, on peut avoir les agences de l'eau, on peut avoir, on l'a dit, les parcs naturels régionaux, un certain nombre de, de l'estages, un certain nombre de structures qui sont, qui sont évidemment directement en prise avec l'enjeu qui a été pointé. Donc pour, pour Brest Métropole, on peut citer quelques, quelques actions qui sont liées au littoral et puis à, à l'eau quand même. En général, je, je l'ai dit, hein, il y a d'autres aspects sur lesquels je ne me suis pas étendue parce qu'on a... Qui est un peu court ce soir, donc on est vraiment resté sur cet enjeu très prégnant de, de risque côtier. Mais il y a, a d'autres enjeux, donc par exemple sur, sur le, le plan climat de Brest Métropole, euh, qui est en ligne, donc n'hésitez pas à aller sur le, votre site préféré de votre collectivité. Vous avez euh, tous les documents avec donc, des fiches actions. Et la collectivité met en place euh, euh, ces actions, donc euh, elle met en place par exemple une stratégie d'économie d'eau. Euh, également la, la gestion des eaux pluviales de façon à pouvoir euh, déconnecter, garder les eaux pluviales à la parcelle et, euh, et limiter les, les rejets en extérieur. Il euh, y a un, un, quelque chose qui est intéressant, évidemment, c'est euh, l'approfondissement des connaissances sur la vulnérabilité et puis les activités clés sujettes au risque. Alors là, c'est notamment toute la stratégie portuaire qui est directement... Euh, Concernés, impactés, parce qu'on est sur, une, sur des polders, sur, sur des sites euh, industriels. Il y a aussi des diagnostics des, des, des chemins de douaniers qui ont été faits euh, voilà, sur plusieurs années, au relac périon à Brest, parce que justement, c'est des sites qui sont directement impactés par, euh, par le risque côtier. Voilà, Un certain nombre de, certain nombre de choses, euh, on, on le voit ici, hein, tout à l'heure, ça a été évoqué sur le lien avec les, avec les règlements d'urbanisme, donc intégrer l'adaptation. Dans le PLU, ça, c'est un objectif que se fixe aussi euh, Brest Métropole, mais euh, d'autres, euh, les, les communautés de communes euh, du pays de Brest, euh, pareil, elles hein, ont aussi à cœur de pouvoir euh, euh, comment dire, intégrer cette problématique d'adaptation dans leur document cadre. Vous avez l'exemple euh, euh, aussi du, du, du bassin de rétention, euh, qui est situé à côté de Périchenne et qui est en, en cours de, de création là. Euh, et ce, ce grand ouvrage de terrassement est en fait une action d'adaptation au dérèglement climatique dans la mesure où il permet de retenir les eaux en cas de forte intempérie euh, euh, et éviter euh, l'inondation de voilà. Ça C'est un, une action euh, d'adaptation. Ce qui a été assez frappant, d'ailleurs, Audrey, je te remercie d'avoir donné cet exemple parce que finalement, c'est l'aménagement d'un parc est voué à être sous l'eau hein, finalement à certains moments de l'année ou du des aléas climatiques hein. ça c'est assez assez révélateur aussi hein, c'est-à-dire qu'on on, on s'apprête finalement à aménager des espaces dont on sait qu'ils seront un moment sous l'eau quoi voilà tout à fait ouais on est on est clairement sur un paysage résilient donc on sait qu'on va avoir un, un paysage dont on accepte qu'il est mouvant et qui parce que justement il est là pour faire pour jouer ce rôle de de tampon écologique c'est vrai que c'est contrairement à un ouvrage euh, d'infrastructure qui, par définition, est souvent un peu, euh, un peu rigide. Là, on, on voit bien qu'on a une souplesse qui arrive aussi dans les, dans les morphologies. Alors, dans le golfe du ben, euh, l'eau, est... <rire> il y a beaucoup d'espaces qui sont justement sous l'eau une partie de, de la journée, hein, parfois, beaucoup dérabiés, euh, mais... C'est d'un autre végétal dont on va parler en matière d'outils, puisque c'est un outil qui est baptisé cactus. Alors, Juliette, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de, de quoi il s'agit Oui, bah justement, dans, à la suite de tout le travail qui avait été mené sur trois ans dans le cadre du projet IMCOR, euh, plutôt que de développer une stratégie d'adaptation en tant que telle de notre territoire, euh, l'objectif en fait, euh, aussi de nos structures étant d'outiller les collectivités et de leur apporter des outils d'aide à la décision. On a développé euh, Cactus, donc c'est euh, un clin d'œil sur euh, le côté euh, piquant, épineux euh, de la question. C'était aussi parce que l'Europe adore les acronymes et donc euh, ça permettait de faire climat, adaptation, changement, territoire et usage euh, pour la petite histoire. Euh, ça évoquait aussi la question, euh, voilà, le, le clin d'œil euh, au fait que, euh, que ça se réchauffe. Et euh, tout ce travail autour de euh, c'est quoi l'adaptation, qu'est-ce qu'on met derrière C'est vrai qu'on parle d'adaptation depuis tout à l'heure, mais euh, on n'a même pas évoqué, donné une définition. Euh, l'adaptation, il y a une expression que j'aime bien euh, reprendre, qui est euh, souvent euh, citée par un chercheur de l'IDRI, Alexandre Magnan, et qui dit que euh, finalement, euh, atténuer, euh, c'est euh, éviter euh, l'ingérable, et adapter, c'est euh, gérer l'inévitable. Donc euh, finalement, quand on cherche à adapter, c'est euh, on cherche à, à faire que on subisse le moins possible aujourd'hui euh, les effets du changement climatique. Donc on est vraiment dans cette optique de d'anticipation, et c'est quelque chose qui est difficile parce que quand on atténue, euh, on joue sur les émissions de gaz à effet de serre, on joue sur l'origine du problème, et c'est des choses qu'on peut quantifier. Alors je dis c'est facile, j'exagère parce qu'on voit toute la difficulté aujourd'hui. Euh, de la mise en mouvement, mais en tout cas, euh, voilà, on a des, des objectifs, on a des trajectoires, et l'adaptation, c'est quelque chose de très flou, euh, quelque chose de bah, finalement, je m'adapte, je fais quoi, c'est quoi vraiment euh, s'adapter. Et on s'est rendu compte euh, que souvent, on était plutôt dans une optique de, euh, il faut que je trouve des actions d'adaptation, alors qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir m'adapter Et on a complètement changé de philosophie, en tout cas nous, dans nos approches euh, en tant que chargé de mission, en se disant, mais finalement... Euh, l'adaptation, c'est pas quelque chose que je fais en plus, c'est juste quelque chose que je fais différemment. Et euh, quand j'ai discuté avec mes collègues qui travaillent sur euh, la renaturation de cours d'eau, euh, sur euh, euh, voilà, une agriculture euh, qui mixe euh, agroforesterie, et, euh, bah, finalement, euh, dans beaucoup des actions qu'on mène déjà, on a déjà cette question où euh, bah, on prend en compte, on prend en considération le changement climatique, et euh, du coup, notre projet, on peut le faire euh, différemment. Et c'est ce qu'on pousse en fait euh, au maximum. Et cet outil, finalement, est, euh, il est accessible euh, sur Internet. Si vous tapez euh, « Golf du Morbihan, cactus euh, », vous tomberez dessus. Et l'idée, c'est de donner une vision globale du changement climatique avec cet effet, euh, on n'a pas toujours conscience que si je parle euh, « îlots euh, de chaleur euh... », <rire> on est sur les économies de ressources. Et, euh... Mais quand on parle îlot de chaleur, ben on parle végétation en ville. Si on parle végétation en ville, on pense eau. Si on pense eau, voilà, en fait, on a des successions de liens qui sont possibles. Et donc, on propose plusieurs thèmes qui peuvent être approfondis sous l'angle du changement climatique. J'ai une activité ostréicole. je fais de l'élevage en agriculture, je m'intéresse à la gestion, par exemple, des landes. Bah finalement, comment sur euh, ces différents sujets, je peux aujourd'hui me questionner sur euh, comment je peux m'adapter au changement climatique. C'est une sorte un peu de mémo euh, plurithématique. Il y a plus de 55 euh, fiches qui sont développées, et l'idée c'est que déjà euh, les élus, parce que c'était prioritairement à eux qu'on s'adressait, mais euh, puissent s'interroger quand euh, ils créent une école, euh, ils créent un parking, euh, ils euh, développent une piscine, voilà que ça, ça puisse être euh, pris en compte. Donc ça c'est l'outil euh, cactus aujourd'hui et qu'on essaye de démultiplier avec des retours d'expérience de façon à ce que euh, bah, ce qu'a fait un territoire peut bénéficier à un autre. Et parallèlement à ça, pour euh, toujours dans cette idée aussi d'apporter du concret dans nos démarches, euh, ce qui était évoqué tout à l'heure sur la question de la mémoire euh, du risque, eh ben, on essaye de développer euh, des observatoires photographiques des paysages, spécifiquement sur le littoral, c'est-à-dire que sur euh, toutes les communes littorales du parc, tous les ans, on vient refaire sur différents endroits, avec des enjeux qui sont, par exemple, on a un enrangement particulier avec une maison, on a une partie où on est plutôt sur de l'érosion, une autre plage où on est plutôt sur des marées. Voilà, on vient reconduire ces photos, et on peut voir comment euh, on évolue finalement le trait de côte. On a aussi euh, installé des repères de submersion marine, donc à l'image des repères de crues qui sont faits sur euh, les cours d'eau. Bah Aujourd'hui, on est aussi sur comment on développe euh, un peu cet automatisme euh, sur la mer. Et euh, j'évoquais tout à l'heure le transfert des, des mesures d'adaptation qu'on pourrait faire en lien avec les documents d'urbanisme. donc Il y a ce mémento euh, qu'on a appelé, mais qui est aussi disponible sur notre site Internet, où euh, par risque, euh, voilà, vous êtes concerné par les inondations, par des feux de forêt, par des îlots de chaleur. Euh, finalement, euh, quel est le cadre réglementaire et comment vous pourriez aujourd'hui, euh, déjà, dans la rédaction de vos PLU, euh, prendre en compte des mesures euh, en faveur de l'adaptation. Donc ça, on l'a proposé aussi euh, à nos élus. Et en parallèle, on est beaucoup, parce que c'est ce qu'on nous demande de plus en plus de faire sur la pédagogie, euh, d'où aussi notre présence euh, ici ce soir. Mais euh, même si je pense que pour beaucoup, vous êtes déjà... Euh, en partie euh, curieux et intéressés par la problématique, mais c'est comment, auprès des, voilà, des entreprises, des scolaires, euh, des habitants, on peut euh, aborder ces sujets euh, vraiment multivariés. Et donc, on, on propose euh, des outils, des expositions. Euh, voilà, là, on est en train de travailler sur une maquette 3D du golfe. On veut pouvoir euh, projeter euh, différentes élévations du niveau de la mer, euh, par exemple, quelques euh, Quelques exemples. Merci, Juliette. Justement, Alain euh, je parlait parler un, un moment du dialogue avec les différentes populations au sein de, du programme de recherche de OSIRISC. Que, quel dialogue vous avez, notamment peut-être avec, avec ceux qui sont chargés de mettre en œuvre des politiques d'aménagement ou des, ou des choses en lien justement avec euh, la, la, la submersion marine, les, les évolutions du trait de côte Alors, pour notre part, nous... Dire, on travaille effectivement sur des concepts qui peuvent paraître euh, d'abord euh, théoriques, hein, euh, tout ce qui relève de la vulnérabilité à travers ces quatre composantes que j'ai écoutées tout à l'heure. En fait, ce travail il part d'un constat qui a été fait non pas simplement dans les laboratoires de recherche, mais en travaillant avec les gestionnaires, et euh, avec euh, Juliette et le, golf, et le parc naturel du golfe du Morbihan. Hein, on a travaillé ensemble sur un projet qui s'appelait Cocorisco à l'époque, hein, qui a donné ensuite aux risques hein. Et c'est un constat qui a été fait, qui est partagé avec les gestionnaires, de, de dire que finalement, ne travailler que sur les aléas et les enjeux, finalement, ça ne sert pas, enfin, c'est utile, mais ce n'est pas, pas suffisant. Et dans ce sens, on est parti dans le projet Osirisque qui est devenu l'observatoire désormais, sur l'idée de travailler sur des outils, des outils que l'on pourrait mettre à disposition pour les scientifiques, puissent utiliser de cette matière l'information que l'on a collectée pour en sortir ou travailler ou imaginer un petit peu ce qui peut se passer. Et puis, euh, et puis, comprendre les phénomènes, c'est très clair, améliorer la connaissance. Et puis, de l'autre côté, un outil qui serve également aux gestionnaires, c'est-à-dire des gestionnaires qui, en se saisissant euh, de ces concepts d'aléas, de, euh, d'enjeux, euh, de, euh, peuvent déjà déterminer le niveau de risque sur leur commune. Donc, on est parti sur un outil qui s'appelle un web SIG, qui fournit sur une maille, euh, comment dire euh, communale, d'abord, puis celle de l'EPCI, c'est-à-dire la communauté de communes éventuellement, la possibilité d'avoir de l'information sur ce qui se passe sur le trait de côte, quelle aléa, quelle puissance d'aléa j'ai sur le trait de côte, c'est l'information qui est moyennée à ce niveau-là, euh, quels enjeux sont on disposés sur ce trait de côte, et aussi quels moyens de gestion sont mis en place à cet endroit-là, ainsi que quelles représentations sociales se font les habitants dans la commune de ces risques petits. Et à travers ces quatre composantes sur lesquelles on peut jouer, on peut les afficher l'une après l'autre, ou bien en même temps, par exemple, pour déterminer le niveau de risque, ou aussi les quatre ensembles pour pouvoir déterminer le niveau de vulnérabilité. Eh bien, si on suit ces ensembles dans le long terme, eh bien, on détermine une trajectoire de vulnérabilité de euh, la commune ou de l'EPCI. Et à partir de là, eh bien, on peut infléchir cette trajectoire. est ce que l'on fait comme politique de gestion du territoire conduit à une élévation de la vulnérabilité, c'est qu'on se trompe sur quelque chose. Donc le curseur est à rechercher, Alors peut-être dans l'aléa, qui a pu augmenter, ça c'est une possibilité, mais aussi qu'est-ce que l'on a exposé en plus, pareil, qui fait augmenter la vulnérabilité, ou bien qu'est-ce que l'on n'a pas fait en termes de gestion qui pourrait être apporté pour réduire cette vulnérabilité. Voilà. Donc en faisant de cette manière-là, y compris même sur la connaissance que l'on apporte aux habitants, hein, ça participe aussi de la vulnérabilité, moins on en connaît, plus on est vulnérable par rapport à un phénomène. Hein. Donc voilà, en jouant sur ces curseurs, finalement, on peut montrer de quelle manière on, a, on affecte positivement ou négativement la vulnérabilité au cours du temps. Et donc, on montre si les actions entreprises, en tout cas en termes de gestion, par exemple, ont un effet, et un effet bénéfique, en tout cas, vis-à-vis -vis de cette vulnérabilité. Alors, l'outil s'appelle OZI. C'est un outil dans lequel vous trouvez, alors que vous trouvez sur, sur, sur le net, hein, vous pouvez y accéder. L'adresse doit être OZI, ou IEM OZI, quelque chose comme ça, Elle doit être marquée quelque part ici. Et vous pouvez euh, y accéder et voir, pour votre territoire, en tout cas, ce que l'on a comme information. Toute l'information est maillée sur une, une maille à 200 mètres de côté, qui est celle de, euh, donnée par l'INSEE. Alors, ça permet de rester confidentiel par rapport à toute information qui pourrait personnaliser par rapport à une maison isolée, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc, ça, ça, ça permet de, de travailler sur des, des, comment dire, des carrés hein, d'identité. De, par contre, l'information elle-même, elle existe en tant que telle, hein, euh, à l'échelle vraiment fine lorsque l'on fait des mesures. Donc voilà, donc c'est un outil que vous pouvez regarder, vous pouvez l'utiliser. Toute l'information n'est pas encore collectée au niveau régional, elle est surtout au niveau départemental. Euh, je reparlerai peut-être tout à l'heure si on a l'occasion et si la diapo a été conservée euh, du partenariat que l'on a avec le Conseil départemental du Finistère. C'est là, ouais. ça se voit pas trop, mais qui s'appelle Litorisque, qui est en fait un Partenariat dans lequel on essaie de mettre en place, de développer tous ces outils au niveau Finistérien, avec l'objet, l'objectif évidemment de l'étendre sur les autres départements euh, sur lesquels on travaille déjà, mais de manière un petit peu plus systématique. Donc voilà. Donc ça, ce sont des travaux que l'on mène de cette manière-là, qui permettent en tout cas d'avoir cet outil à disposition pour les scientifiques et les gestionnaires. J'avais entendu parler d'une application aussi, CostApply, c'est ça Alors CostApply est une application qui vient ensuite renforcer le dispositif en termes d'observation. post appli qui est en cours de développement, n'est pas encore complètement euh, euh, au point, on va dire, elle est en test hein, pour l'instant, elle est euh, l'équivalent de ce qui se fait dans le Morbihan aussi. Alors, J'ai le nom de celle qui est dans le Morbihan, qui est développée par l'UBS, mais qui est à peu près similaire. Il s'agit d'un système, d'une application dans laquelle vous chargez dans votre téléphone et qui vous permet de prendre des photos d'un lieu euh, à n'importe quel moment. Et ces photos nous sont renvoyées et on les utilise ensuite pour essayer d'avoir une évolution du paysage. C'est un peu l'équivalent de ce que vous faites dans le golfe dans du Morbihan, mais ici, tous les clichés sont pris en considération, et à partir de là, eh l'évolution d'un littoral peut être suivie de cette manière-là, compris pendant l'été comme pendant l'hiver. Hein. C'est cet outil-là qui est de... Peut-être une première question, puisqu'on arrive pratiquement au terme de, de cette présentation. Justement, d'associer... Euh, alors par une application grand public ou par différents dispositifs, le grand public justement à l'observation des phénomènes Est-ce que c'est justement peut-être une manière de, de contrer un peu cet effet d'amnésie de, de, de, dont tu parlais, Audrey Est-ce que c'est une manière aussi peut-être de, de collectivement prendre plus en compte cette question du changement et de, des, des aléas auxquels nous allons être soumis Qu'est-ce que vous en pensez se... La, la, la participation du grand public à des, oui, oui, des ça, dispositifs. La, quoi. Ce qu'on appelle, nous, la science participative, oui c'est quelque chose qui est effectivement euh, très important. Alors, à plein, à plein de niveaux. D'abord, sur les milliers de kilomètres que représente le littoral breton, j'ai oublié le chiffre, c'est près de 3000 kilomètres ou peut-être un peu plus, euh, on n'a pas des yeux partout, on n'est pas suffisamment nombreux pour pouvoir observer tout ce qui s'y passe. Donc, forcément, dès lors qu'il y a des euh, citoyens qui sont sensibilisés au, pro, au programme ou au Éléments-là et qu'ils font du suivi, bah pour nous c'est quelque chose d'intéressant. Et dans l'autre sens, bien pour les gens qui s'y intéressent, en tout cas, ou qui en tout cas, ont, auraient envie de s'y intéresser, et bien on a aussi cette capacité à former les gens et en tout cas leur, leur indiquer la manière par laquelle nous on travaille et pourquoi on travaille dans ce sens-là et sur ces projets. Quel est l'intérêt que L'intérêt, il n'est pas uniquement scientifique, comme j'ai essayé de le dire, en tout cas, il est aussi pour tout un chacun. Hein. Euh, en tout cas, fréquent ou utilise le littoral, de pouvoir à terme comprendre ce qui se passe, mais aussi comprendre les politiques qui sont appelées. les lois qui arrivent, avec la loi... d'ailleurs Ma résilience, par exemple, a impliqué des changements assez considérables pour ce qui se passe sur le littoral. La loi GMA, enfin je ne sais pas si c'est une loi ou une réglementation, c'est une loi, hein. euh, je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, elle a aussi impliqué pour les communes euh, euh, des changements dans les comportements et prise en compte d'un certain nombre de de faits, sur les digues qui existent, les cordons qui protègent des habitations, etc. Donc Tout ça, ça a des implications fortement sur les, sur les gens qui vivent sur le bord de mer, quel qu'ils soient, ou qui le gèrent. C'est plutôt intéressant que de pouvoir échanger de cette manière-là. et C'est l'objet de cette pensée. Ben merci. Merci à vous trois. L'échange continue. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions, peut-être, pour prolonger Une question là, au milieu, de madame euh, pour prolonger cet échange. Alors, on avait, on a prévu quelques annexes, donc peut-être que ce sera l'occasion aussi oui. de... Je ne sais pas de si on m'entend, oui. Euh, vous disiez que les, les, les perceptions étaient un petit peu fantasques, mais au niveau des chiffres, est-ce qu'on a des chiffres des, des dégâts de ces aléas par les assureurs, donc auprès des personnes des particuliers, des personnes privées est-ce qu'on a également pu évaluer les dégâts en euros aussi pour les collectivités autour de la rade de Brest, toutes les collectivités publiques Voilà. Et j'ai une autre question qui est un petit peu différente. C'est euh, si on a un mètre d'eau de plus dans la rade, dans un scénario catastrophe, est-ce qu'on a évalué aussi la masse d'eau supplémentaire qu'on aurait dans la, dans la rade et éventuellement le risque d'effondrement un petit peu de, de la rade et le risque sismique qui peut l'accompagner Voilà, ça c'est plus ou moins long terme. Merci. Une diapo qu'on n'avait pas regardée d'ailleurs, c'était E-Océanopolis. Euh, Peut-être qu'on peut demander à l'assureur d'Océanopolis s'il a déjà chiffré <rire> A priori, Océanopolis échappe à la, à la submersion. Le risque financier, du coup enfin, oui, L'enjeu le, financier ouais, ouais. L'enjeu financier, alors très difficile d'accéder à de l'information auprès des assureurs. Par contre, on peut avoir une idée de ce que ça coûte quand même au travers des euh, indemnisations qui sont fournies par l'État, donc par nos propres contributions aux assureurs, hein, euh, par l'euro symbolique quoi, que l'on verte pour toute. Euh, pour tout contrat d'assurance, qui est versé dans le fonds Barnier et qui lui-même est reversé au, en sous forme d'indemnisation en cas de dommage auprès des particuliers dès lors que la commune est classée en, en état de catastrophe naturelle par un processus un peu long, un peu particulier, mais qui fait qu'en cas d'événement que l'on admet comme étant pas imprévisible, mais en tout cas dépassant les normes que l'on avait vues jusqu'à présent, eh bien on admet que cette commune ne pouvait pas se protéger et donc on indemnise les, euh, les personnes qui ont été endommagées. Là, on doit avoir des chiffres, normalement, qui permettent de dire à quel niveau ça a été euh, dédommagé. Alors, c'est souvent beaucoup d'argent. Hein. Euh, c'est aussi ce qui fait... Alors, il ne faut, faut, faut pas être non plus euh, trop, euh, trop aveugle par rapport à ces données-là. C'est aussi qu'on peut se dire, tant pis, ma maison, elle sera peut-être inondée par une vacuum. Mais ce n'est pas grave, je serai remboursé. Voilà. C'est aussi, aussi ce que l'on peut alors, je n'ai pas de chiffres à donner là-dessus, d'accord euh, Peut-être localement, on aurait quelques données, mais c'est très, très difficile de les avoir. Euh, le, la deuxième question, si je à moi qu'on sur, sur cette... Moi, je n'ai pas plus d'informations. Euh, moi, peut-être, je voulais juste euh, rajouter sur euh, la question des indemnisations. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions à un niveau supra entre assureurs et a priori, euh, si les événements sont amenés à se à ça, augmenter. Ça voilà, euh, forcément, euh, il y aura un impact sur nos franchises euh, d'assurance. Euh, mais là, j'ai envie de dire, euh, beaucoup de choses sont en train de se mettre en place. Avec la loi euh, Climat-Résilience, euh, il y a des éléments avec euh, euh, comment on pense l'aménagement euh, différemment aujourd'hui. Enfin, on est vraiment dans le cœur du, du problème sur ces aspects-là. Et je voulais juste préciser aussi il y a une distinction entre... Euh, le phénomène euh, laléa submersion et laléa érosion aujourd'hui euh, quand il euh, y a submersion il y a la possibilité d'activer euh, le fond barnier qui est évoqué par contre l'érosion aujourd'hui est considérée euh, comme un phénomène en fait euh, progressif et donc euh, euh, qui est prévisible et donc aujourd'hui les maisons qui sont euh, confrontées à, à la problématique d'érosion euh, l'assurance ne répond pas enfin, et donc aujourd'hui c'est aussi toutes ces questions là vous avez peut-être entendu parler de le Immeuble le signal à Soulac-sur-Mer. Euh, voilà Il y a eu euh, un cas particulier, euh, une réponse qui a été apportée, mais en soi, ce n'est pas une réponse euh, pour, le, pour le temps long. Peut-être la deuxième question, j'avoue que j'ai. Vous avez pas votre Le coût pour les collectivités, d'accord. Ça rejoint, ouais, je ouais, pense, voilà, un peu rejoint ce qui a été dit, et sur l'élévation du niveau de la mer et donc euh, la possibilité de subsidence de la Rade de Brest, euh, je pense qu'on n'a pas d'informations, qu'on n'est pas capable de mesurer ça. Si c'est une tranche d'eau de 1 mètre supplémentaire sur l'ensemble de la Rade de Brest, effectivement, ça va, avoir un, ça va peser un poids supplémentaire sur les fonds euh, de la Rade. Euh, pour autant, est-ce que cette euh, tranche d'eau Vraiment quelque chose de ridicule au regard des profondeurs de, de l'ensemble de la rade, voire au, au regard des profondeurs sur la plateforme continentale. Euh, voilà. Là, je n'ai pas de réponse à apporter. Je pense que c'est vraiment infime comme, comme, comme réponse du, du subtra -roche. Il nous faudrait un géologue et un assureur dans la salle. Je ne sais pas <rire> si c'est le cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions Là-haut vous faire parvenir un micro. Euh, du coup, moi, c'était par rapport à ce qui avait été dit au début c'est que, est-ce qu'il y a une. Euh, enfin, sur les plans d'urbanisation, du coup, il y a une évaluation des zones à risque de submersion, mais est-ce qu'elle est corrélée avec euh, la potentielle évolution euh, euh, de la côte en fonction de l'érosion, en fait Alors oui, les, en fait, euh, les plans climat ont tous un volet vulnérabilité et on euh, se situe à l'échelle de l'EPCI, donc de la communauté de communes ou la communauté d'agglomération ou la métropole, qui est également l'échelle de réalisation des documents d'urbanisme, euh, ce qui fait que, en toute logique, euh, la communauté de communes réalise son plan climat, son PLU et euh, harmonise l'ensemble de ces documents. Elle peut d'ailleurs décider d'en faire un, un seul, un PLU, euh, qui intègre aussi le plan climat, le plan d'habitat, le plan de déplacement. On voit bien que ces enjeux sont quand même très liés. Et, et donc, euh, du coup, elle va forcément euh, mettre en place euh, euh, des zones ou enfin, certaines... Euh, certaines annexes auxquelles les porteurs de projets vont devoir être, enfin, avoir connaissance au moment de la réalisation d'un projet. Si on est dans une zone de risque, à ce moment-là, elle est, elle est connue et communiquée. Autre question Si oui, là -haut. Euh, Est-ce que tout, euh, toutes les mesures qu'on met en place sont suffisantes Parce que le montée du niveau de la mer et toutes les évolutions vont être très importantes. Est-ce qu'on met vraiment les choses à, euh, suffisamment Pas facile comme question. Hein. <rire> euh, je vais prêcher pour ma paroisse, j'aurais tendance à dire non. <rire> je pense qu'il y a besoin vraiment que... Que ça devienne un sujet de priorité et que ça devienne vraiment ce que j'évoquais tout à l'heure, un automatisme euh, dans toutes les actions qu'on mène, que ce soit à l'échelle des collectivités ou à nos échelles à nous dans nos comportements. Je pense qu'il y a besoin d'aller plus vite. Ouais. Lorsqu'on est des spécialistes comme vous, on a le sentiment qu'on sous-estime qu sous la, la progression, la vitesse à laquelle on va être soumis euh, aux effets du changement climatique. Bah, moi, la, la, la, la difficulté que je vois surtout, c'est quand on, on regarde l'ensemble des domaines qui sont touchés, c'est-à-dire que euh, tout, tout est concerné. Et il euh, y a un côté, euh, j'avoue, quand on travaille euh, sur ces sujets-là euh, euh, au quotidien, il bah, y a des fois il faut réussir à prendre un peu de recul, parce que, euh, effectivement, euh, malgré tout, on n'a pas parlé, il y a des opportunités, il y a des choses... enfin C'est vrai qu'on est souvent un peu dans le... On voit la marche à passer et le travail que ça nécessite et euh, l'inertie en fait que ça, le changement, on n'est on est vraiment pas fait. Euh... Voilà, ça fait peur, euh, faire différemment, mais comment on l'invente enfin, C'est des ressources hyper importantes, mais il y a aussi ce côté euh, très stimulant. Enfin, C'est des défis euh, à relever. Et quand je disais tout à l'heure, finalement, on fait tous un peu d'adaptation. Euh, c'est ça aussi qui est, qui est chouette c'est qu'aujourd'hui on voit quand même qu'il y a des évolutions de comportement euh, assez importantes et j'ai en tout cas l'impression que la prise de conscience elle se fait euh, mais c'est sûr qu'il y a du travail les différentes zones quoi, dont on a parlé. Euh, Après, c'est vrai Audrey. que, juste pour, pour la petite échelle du pays de Brest, c'est vrai que euh, c'est quand même une problématique qui arrive sur la table de petites collectivités aujourd'hui qui n'étaient jusque-là pas vraiment concernées par cette problématique. Et c'est vrai qu'on avait des plans climat avant qui concernaient des collectivités de plus de 50 000 habitants et qui traitaient essentiellement d'énergie. Alors, économie d'énergie, réduction des gaz à effet de serre, voilà. On a vraiment monté d'une marque. Voilà. Aujourd'hui, un plan climat, c'est obligatoire à partir de 20 000 habitants. On est sur des bassins de vie euh, de taille plus importante. Et vraiment, prendre le temps avec des conseillers municipaux, des conseillers communautaires, de prendre un temps pour présenter un diagnostic de vulnérabilité d'une communauté de communes, euh, c'est un exercice qui avait peu été fait encore jusqu'à présent euh, territoire donc bon voilà ça, ça y est ça, ça arrive euh, évidemment il faut qu'on accélère parce que le temps on l'a pas euh, il faut vraiment voilà ça devienne un automatisme s'adapter s'adapter s'adapter et euh, le risque côté ben bah, effectivement ici on est bien placé euh, il est là euh, tous les jours donc euh, la culturation se fait voilà donc de fait l'action va s'embrayer mais nous, on est optimiste dans nos métiers. Sinon, on arrête. Voilà, on est brièvement passé par les Pyrénées ou par les Alpes, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions oui. oui. En parlant justement d'adaptation, il y a des, des projets importants actuellement sur le port de, de, de commerce pour justement remettre à jour un peu les, les infrastructures à ce niveau-là. Est-ce que justement ce risque de submersion est, est pris en compte dans, dans, dans ces nouveaux projets de sur, euh, surélever par exemple les, les quais ou, ou autre Alors sur, je sais que sur, le, sur Brest, il y a la, la base navale, je pense, qui, qui rehausse un quai, euh, parce qu'effectivement, il y a pas mal d'infrastructures électriques, électroniques. Après, c'est ce qu'on disait, hein, le, le lien, il est, il est clairement à faire entre aléas et risques. Euh, S'il n'y a pas d'habitants euh, dans des logements euh, inondables, dont ils ne peuvent pas s'échapper, évidemment, le risque est moindre euh, s'il ne s'agit que de dégâts matériels. Euh, voilà, on, le, le paquet de mer, il peut arriver, et puis ça va arriver une fois tous les 50 ans. Bon, voilà. Euh, donc, il y, y, y a tout ça aussi euh, qui est à prendre en compte. Euh, est-ce qu'on est qu fait contre, ou est-ce qu'on laisse faire, ou est-ce qu'on se dit, ben, on accepte que la mer, elle passe de temps en temps et on va générer des nous, et on va lui, lui ménager un cheminement, est-ce qu'on fait une digue, est-ce qu'on va dans le dur, dans l'infra, euh, voilà, tout ça, c'est des... c'est du cas par cas, et c'est du projet par projet, mais est sûr, c'est qu'il faut, faut se poser la question au moment du, du, du projet de, de réhabilitation, de renouvellement urbain, dans une logique en plus, où on s'inscrit quand même dans une perspective de zéro artificialisation nette, donc un espace euh, artificiel euh, fini. Euh, voilà. D'autres questions encore On arrive au terme de, de cet échange. Est-ce que... Oui, il y avait juste une question. On parlait de, de, des risques euh, effectivement, et de la capacité à oublier. C'est vrai que je pense que euh, des épisodes comme la faute sur mer ou des... des, des Vraiment des, des, des événements dramatiques comme ça ont quand même marqué et, et amené aussi peut-être accélérer euh, la, la prise en compte de, des risques de submersion, euh, a fortiori dans des zones qui avaient été urbanisées euh, dans le cadre de, de, de plans d'habitation. Parce que ça c'est aussi des, des malheureusement des événements dramatiques qui euh, amènent à, à peut-être accélérer les, les, la prise de décision et, et, et, les, et les choses qui, qui permettent justement de la reproduction, la reproduction d'événements dramatiques En tout cas, c'est valable pour n'importe quel risque naturel euh, de comprendre que finalement, euh, c'est dangereux parce qu'il bah, y a des morts. C'est terrible, hein, mais c'est de cette manière-là aussi que les choses se sont apprises. Le cas de la faute sur mer et des communes donc euh, de Vendée qui ont été, de Charente-Maritime qui ont été impactées par euh, Zinca en 2010, euh, elle avait évidemment été un tournant finalement en France hein, pour prendre conscience véritablement de, ce, de ces manques qui existaient. Bah, le, les, les plans qui ont été élaborés à la suite, euh, les plans de submersion possibles en tout cas, de ces, ont été élaborés à la suite de cette tempête, découlent bien de ce fait, de, de, ce fait, de cette catastrophe en tout cas qui s'est déroulée. Donc euh, clairement, oui, Alors, quand on peut les éviter, c'est encore mieux, euh, mais on ne modélise pas tout. Ça, c'est la difficulté. Tout à il y avait une question de savoir la submersion et l'érosion pouvaient être prises en compte en même temps pour comprendre ce qui allait arriver. On modélise assez bien ce qui relève de la submersion potentielle dans les années à venir ou les décennies à venir. L'érosion, c'est beaucoup plus délicat à, à mettre en place, donc à comprendre en tout cas, à, à modéliser. Donc du coup, euh, il y aura peut-être d'autres catastrophes. Il faut éviter en tout cas qu'elles se reproduisent à la lumière de ce qui s'est passé antérieurement. Je voulais juste Juliette. rebondir parce que ça fait vraiment écho. Euh, en fait, euh, demain on part trois jours euh, sur. Euh, on va aller euh, à La Rochelle, à Soulac-sur-Mer, à La on a déjà rencontré Saint-Malo, juste pour faire le lien avec euh, comment on peut euh, aussi euh, apprendre par l'exemple. Et on organise en fait des voyages d'études où euh, on embarque nos élus, on embarque des gestionnaires. Euh, des territoires, à aller voir ce qui se fait ailleurs, ce qu'ils ont connu et comment ils ont répondu, comment ils ont fait leur choix. Je pense qu'aussi, tout ce travail d'échange, euh, juste pour rebondir sur ce que je disais juste avant, mais euh, euh, l'implication des élus, la prise de conscience, euh, mine de rien, euh, voilà, la prise de compétences de GEMAPI qui fait qu'aujourd'hui, euh, les intercommunalités travaillent sur la gestion du trait de côte, la problématique des inondations, des submersions. Tout ça, c'est en train de se structurer et il euh, et y a de plus en plus d'élus qui, euh, qui travaillent sur ces sujets-là pour, euh, pour trouver des solutions. donc euh, voilà Il y a aussi tout ce côté euh, positif et euh, aujourd'hui, d'être aussi en réseau et d'aller rencontrer d'autres élus et d'autres gestionnaires et d'autres scientifiques euh, euh, sur des territoires euh, qui ont vécu euh, voilà, des événements comme Zinitia, c'est très formateur. D'autres questions Ah, là-bas. Je vais peut-être vous amener le micro, comme ça, ça va aller plus vite. Hop Je vous le tiens. Bonsoir, merci. Euh, je voudrais juste apporter un témoignage. Euh, je travaille pour euh, deux associations au niveau départemental, pour euh, Force 5 et AE2D. On travaille beaucoup sur les enquêtes publiques. Et euh, ce soir, j'ai envie de faire un petit euh, très rapidement hein, un, vous donner un petit peu le bilan d'expérience, euh, le retour. Euh, juste comme ça, l'intervention de Monsieur Jouzel à Quimper qui était pour euh, l'exploration des, des pôles, ça touche le climat, donc c'est un peu un cercle infernal aussi, c'est-à-dire que l'eau est tous trois états, elle était pendant très longtemps, euh, comment dirais-je, euh, à l'état euh, solide, voilà, et elle se retrouve de plus en plus dans deux autres états, qui est liquide et gazeux, qui est en train des tempêtes, donc on, on, on rejoint aussi euh, très rapidement le problèmes climatiques avec les érosions, la montée des eaux. Euh, ça m'avait choqué déjà parce qu'il avait favorisé tout ça, l'exploration des pôles, parce que les richesses de minerais, et surtout ben, le pétrole, le gaz. Euh, je, je rebondis aussi sur une autre chose. Il faut faire vraiment beaucoup d'efforts aussi sur les émissions de CO2. Parce que ben, bien sûr, les gaz à effet de serre, on connaît très bien. Maintenant, ça fait des années qu'on en parle tous et on fait des efforts. Mais il se passe une chose assez importante ici sous le Finistère, c'est à Landivisio, il y a une centrale qui va bientôt se mettre en route. Il va y mettre plus d'une tonne de CO2 par an, voire plus, avec des NOx des particules des fines et ultra fines, et euh, avec un rendement au gaz de euh, 90 000 m3 heure avec un 54 de rendement. pas Si vous vous rendez compte, c'est épouvantable. J'arrête là, il hein, faut avoir toutes les informations sur le net. Et puis, euh, on a parlé du relais curieux un peu tout à l'heure, c'est vrai qu'on se réveille ça aussi depuis des années, c'est assez aberrant. Hein. Pourtant, les politiques bon, font ce qu'ils peuvent, mais c'est vrai qu'en matière d'urbanisme lors des enquêtes, lorsque ça monte très haut au niveau juridique, on va dire à Nantes-Rennes, après tout ce qui est administratif, on dit tout simplement que c'est pour le bien de tout le monde. Donc en fait, même si on prévient, on n'est pas écouté. Donc c'est très malheureux. Et dernier exemple, juste très rapidement, à Saint-Malo, il y a un très bon article aujourd'hui dans la presse, vous allez voir, et euh, juste pour terminer, dans le Sud-Ministère, il y a un exemple d'une commune où la maire a choisi de ne rien faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez mémoire, euh, l'année dernière, je crois, euh, c'était un choix par rapport à l'érosion, c'est un choix de ne pas euh, mettre des rochers, si vous pouvez en parler, peut-être, c'est aussi, pourquoi pas, une des solutions. Merci. Alain, ah peut-être... Euh... Oui, sur, en fait, cette, sur cette euh, commune du sud de Finistère, j'ai Je pas la, le nom de la commune, en fait. Les Chiagatres Les Chiagatres, peut-être Oui. Non, les Les, les, ouais. mmh. euh, non, les, les, les là, ça a été enroché. En fait, ce que je voulais dire, c'est que par rapport au, à tout ce qui existe en matière, en levier de gestion de ces, de, ces, euh, de ces risques côtiers, il y a quand même pas mal de choses qui existent. Enfin, il y a beaucoup d'outils en fait, qui sont mis à disposition des décideurs. Après, il faut, faut savoir où pouvoir utiliser ces outils. Et euh, des initiatives euh, qui visent à enlever des maisons de secteurs, certains secteurs que l'on sait dangereux, euh, elles sont relativement rares. Et on peut comprendre aussi que même le décideur se lance rarement dans ce type d'opération, parce que ça suppose quand même de se mettre à dos pas mal de monde. Euh, des lotissements, par exemple, ont été gelés alors qu'ils n'étaient pas encore construits, mais les parcelles avaient été loties dans le sud Finistère, du côté de l'île et Imaginez le rêve que les gens avaient envisagé en s'installant sur ces territoires, le rêve de vie qu'ils avaient construit, qui du jour au lendemain est, est annulé. Ce n'est pas simple de décider d'aller dans ce sens. De manière plus pragmatique, sur des enrochements, eh bien, effectivement, c'est un outil qui a été utilisé très largement pour euh, en gros, fixer le trait de côte et se dire, bah voilà, là c'est définitif et on n'aura plus d'ennuis. On perçoit qu'en fait, n'est pas si simple que ça. Les, en les enrochements souvent amènent plus d'ennuis que ce qui existait auparavant, mais pas tout de suite. Il y a un petit temps de latence quelquefois. Bon, voilà. Donc ça, ou alors ça crée des problèmes juste à côté, sur les, pour les bords, sur la plage, on n'a plus de plage. Bref, on y perd un peu ce que l'on a voulu finalement gagner. Euh, des opérations de désenrochement commencent à voir le jour en. Fait, c'est-à-dire qu'on se dit, finalement, vu de combien ça nous coûte, parce qu'il va falloir continuer à enrocher de part et d'autre de l'enrochement ou rajouter du sable sur la plage pour la maintenir parce qu'elle est en train de partir à la mer, et bien finalement, vu que ça coûte plus cher, peut-être qu'il vaut mieux s'en passer cet enrochement et voir comment le trait de côte va finalement continuer d'évoluer. Parce qu'il ne faut pas non plus se voiler la face. On est sur une période de haut niveau de la mer. Les niveaux marins que l'on connaît d'un point de vue géologique euh, pour le quaternaire, ont atteint à minima celui que l'on connaît actuellement. Ils ont même pu le dépasser. On a des tas de témoignages qui nous montrent que le trait de côte, pour l'ancienne période chaude que l'on connaît actuellement, mais il y a 125 000 ans, était plus haut que le niveau actuel ou à peu près au même niveau. Et donc, ça veut dire que le niveau de la mer, même naturellement et indépendamment du réchauffement climatique, va continuer de s'élever certainement encore dans les centaines ou milliers d'années qui viennent. Madame Soleil, je suis incapable de vous dire quand ça va. Et donc, de toute façon, il faut s'en tenir compte et donc prendre des décisions, enfin, des décisions qui vont dans ce sens-là. C'est quand même pas évident, surtout si, en plus, la loi dit que, de toute façon, il n'y aura pas d'indemnité. Voilà, des choses qui peuvent. Être. On peut entendre. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc voilà. Et donc, ça veut dire. comme il y a une, une histoire d'adaptation, mais à tous les niveaux. L'adaptation, elle commence par, par effectivement les, les gestionnaires, les décideurs, mais aussi par les citoyens dans les, qui doivent se mettre en tête que le monde est en changement. Mais enfin, ce n'est pas nouveau, ça a toujours changé, donc c'est figé. Que le, ce qui nous arrive en, fait, en termes de tempête est quelque chose de nouveau. Non, ça a toujours existé, comme j'essaie de le montrer tout à l'heure. Euh, de toute façon, il faudra faire avec. Et ça, c'est la plus grande la plus grande difficulté que de dire on, on sera obligé de bouger, de bouger les lignes. Et sans doute pas de continuer sur les perspectives qu'on avait envisagées jusqu'à présent, parce que ça va coûter de plus en plus cher que de monter des digues pour protéger en arrière, parce que le niveau de la mer va continuer de s'élever. Pensez au plan delta du Zuiderzee au, aux Pays-Bas, par exemple, hein, dans lesquels ce sont des milliards, alors au départ de florins, et j'imagine d'euros de maintenant qui ont été euh, investis, pour au départ quelques 20 années de travaux qui ont duré juste qui ont commencé en 1955, si je ne dis pas de bêtises, et qui se sont prolongés quasiment jusqu'aux dernières années, là, 2020 à peu près, pour terminer ce plan, avec en plus une perspective du niveau de la mer qui continue de s'élever, et qui faudra, enfin, qui dit, qu'il faudra à nouveau réaménager au fur et à mesure du temps. Voilà ce vers quoi on se dirige si jamais on décide, en tout cas, de se protéger de cette des solutions Les et... solutions existent, et donc on a certainement moyen de trouver des compromis à la condition admettre que de cette manière, n'est pas simple individuellement, ni dans un coup, ni au niveau des décideurs, bien entendu. Oui, ça, en termes de message la... c'est pas terrible, quoi. Je, je, je ne comprends pas euh, que l'on puisse laisser ces bâtiments se faire, ne serait-ce qu'en termes de message. On a l'impression qu'il ne se passe rien et qu'il ne va rien se passer dans ce secteur, euh, sur les quais Malbert. C'est un peu dubitatif. On a vu quand même la mer monter à plusieurs reprises et dépasser les quais euh, les, les hivers précédents, et alors notamment en 2014. Mais on construit quand même. Moi, je, ça m'interroge. Ça Et comment, après, on peut dire aux gens, euh, mais non, on n'habitait pas au bord de la mer, il euh, y a des risques, il y a des dangers, etc. Donc, les décideurs euh, construisent quand même euh, des bâtiments comme ça euh, sur les quais. Moi, je crois qu en ça me laisse un peu, voilà. Enfin, alors on tourne en rond, mais. On en revient à la question voilà. bénéfice-risque hein, dont, dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire ça, c'est on aménage parce qu'on sait qu'on est soumis à un, à un risque, mais euh, le. le entre guillemets, le jeu en vaut la chandelle. Je ne sais pas. Ouais, C'est pas une prise de position. Hein. Bon, je, ben me... ben... <rire> je porte la parole des autres. Quelques questions encore Non ben On va clore cette euh, soirée. Merci beaucoup d'être venu écouter euh, Audrey euh, Kouskar de l'Energence, Julia Théry du Parc euh, Naturelle régionale euh, du Golfe du Morbihan et euh, Alain Enaf de, de l'UBO et du, du dispositif euh, Osirisque. Euh, juste, euh, je voulais remercier également toute l'équipe d'Océanopolis qui est mobilisée ce soir pour euh, eh bien, euh, vous accueillir, nous accueillir. Également, euh, Anne-Claire Urvois, la chargée de, de mission du projet Tomoro qui a été à, à l'initiative de cette conférence avec Brest Métropole. Et puis, deux dates à vous signaler aussi, si vous voulez continuer eh bien, à apprendre, à découvrir euh, sur cette question du changement climatique, euh, eh bien évidemment, le village euh, climat des Cliques, qui se tiendra les 20 et 21 novembre prochains aux ateliers des Capucins à Brest, bien au-dessus du niveau de la Pinfeld. Donc, je pense que euh, l'inondation n'est pas à craindre d'emblée, et puis euh, une soirée organisée par Énergence euh, par aussi au, au, au Mac pardon euh, intitulée « Ça va être chaud euh, », où on retrouvera également euh, euh, des improvisateurs, je sais pas comment on dit, je parle sous le contrôle de la libido, on dit ça, euh, improvisateur oui, c'est ça, on me dit que c'est bon, euh, mais pas de la libido, de, de l'autre troupe de, d'un de, de Brest, hein, un pro infini, voilà. Merci beaucoup à tous d'être venus ce soir et euh, rentrez bien. Merci.